Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode. Zach libre, 28 e de cette saison. Je suis ravi de vous rencontrer et de vous avoir avec moi cette semaine. Grand plaisir, grande saison qui continue et qui commence à approcher de la fin. Le dernier épisode sera le 21 juin, je crois mardi 20, 21 juin. J'avais regardé ce qui nous laisse une grosse dizaine d'invités. Cette semaine, j'ai un invité qu'on va accueillir okay, dans quelques instants, mais avant tout, je vais pouvoir vous parler un petit peu des semaines à venir. Et vous allez voir que, début mai, il se pourrait qu'il y ait quelque chose de spécial, une annonce qui arrivera et qui sera faite dans l'épisode de la semaine prochaine. En attendant, je tiens quand même à vous remercier pour les retours sur l'émission avec Samir la semaine dernière. C'est absolument exceptionnel. La plus longue jamais faite. 2h40 de Zaccor au livre. C'est absurde. 160 minutes de contenu et surtout qui a frappé les 1 million de vues sur la Rediff en 7 jours. Je vous l'avais dit, il y a deux épisodes, c'est absurde qu'une émission de simple interview ait réussi à monter à un tel niveau, et c'est en partie grâce à vous, donc merci énormément les frères, j'espère que vous avez kiffé, et c'est vrai que c'était un, un beau classique, une des plus belles émissions que j'ai pu faire, et on va essayer de réitérer ça très souvent. Et je tiens quand même à rassurer, parce que des gens m'ont fait la remarque à juste titre, c'est vrai que cette saison, en ouvrant parmi les sports, il y a eu beaucoup de football, et effectivement, parce que c'est ma passion, mais je n'ai pas la volonté de rester coincé dans le foot, même s'il y aura toujours une partie de foot, parce que j'en suis fan, il y a également la volonté, de mon côté, de réussir à s'ouvrir à d'autres sports, et chose qui sera faite dès cette saison, même pas la saison prochaine, dès cette saison, et euh, bientôt, normalement, en mai... Euh un certain combattant de MMA français que vous connaissez, mais qui n'est pas celui que vous pensez. Le premier qui dit c'est Doumbé, il a perdu. <rire> <Je> <rire> oh là, non, non. On reste <rire> dans Internet. Zach c'est aussi recevoir des youtubeurs et des streamers. Et aujourd'hui, j'en reçois un qui est déjà venu en 2020. C'est monsieur Tommy, comment vas-tu Ça va ou mon frérot T'as la forme Ouais, ça va. Un peu fatigué. Je t'avoue que j'ai pas beaucoup dormi. <rire> Tranquille. Mais la dernière fois aussi, t'avais pas dormi de toute façon. <rire> à chaque fois que je me jette, je dors mal. C'est grave. Non, mais c'est vrai. Non, mais en vrai, en vrai ça va. Hier, j'ai coteau. Et euh, je leur ai dit, je leur ai dit c'est pour euh, c'est pour venir faire l'émission. Ouais. J'ai coto, je suis là. Ils ont accepté, ils t'ont pas fait chier en vrai, j'ai eu de la chance parce que ma connexion, elle a coupé au bout <rire> Au début, ils croyaient que je baitais et tout, mais non, au final, j'ai relancé, je leur ai dit, ils m'ont dit non, vas-y, comme ça, moi t'es en forme et tu nous fais une belle émission. Ça va, t'as la forme Ouais, ça va, ça va. Tranquille Ouais, ça va, alhamdoullah. Dans le chat, ils notent ton drip, là. C'est vrai que t'es venu bien habillé Oui, ben en fait, figure-toi que ma soeur, juste avant qu'on arrive, là, elle est partie, ma Zara elle m'a acheté une veste et du coup, Elle te va trop bien. Ben merci. Franchement, euh, t'es bien, ça donne une, une certaine prestance. Oui, c'est vrai, de base, t'arrives ensuite noir, capuche. <rire> <rire> Ta sœur a eu totalement raison, oui. en plus j'ai eu l'occasion de la rencontrer, très sympathique, donc euh, ça fait extrêmement plaisir. Monsieur, c'est la deuxième fois que tu passes, ouais. et tu m'as dit la semaine dernière sur Popcorn que tu avais pas aimé du tout, et que c'est irregardable la première non, fois est où tu m'es passé, est immonde. Excuse-nous pourquoi Parce qu'en gros j'étais vraiment en nu blanche. Mais, mais, mais dans, on mais dans, change pas dans une nuit blanche. Non, Mais là t'as vu, j'étais à Paris, en gros je sais, je sais plus pourquoi, la veille j'étais à Paris, et j'allais vous dire, vous allez pouvoir voir si jamais vous regardez la vidéo, mais s'il vous plaît ne regardez pas la vidéo. <rire> Et en gros, j'étais super fatigué et je crois qu'il y avait un élément qui m'avait un petit peu énervé. Donc, j'étais un petit peu tité et, euh, et je sais pas, j'ai développé un tic de langage. Où je faisais que dire tu vois H24, tu vois <rire> je le Tu viens de le dire. Tu de le dire. <rire> oui, mais tu vois, non, tu vois des petits tu vois naturels, ça, ça c peut sortir calme, dans en temps, calme, mais là, c'était vraiment, vraiment trop. Et genre, je peux plus l'avoir, voir, je peux plus l'avoir de l'émission. Des fois, il y avait des clips qui passaient sur Twitter et eux, ils faisaient même pas gaffe parce que là, c'est moi, je m'en rendais compte parce que on, là, J'en pouvais plus. Tu dit... sais, le genre de détail que tu fais pas attention quand ça se passe, oui. mais quand on te le fait remarquer, t'entends que et ça. Et après maintenant, et après tu vois que ça. Ouais, ouais, ouais, ouais exactement. Sur le coup, je m'en rendais pas compte et Samuel, il m'a dit, par contre, t'as trop dit, tu vois. Et je regardais l'émission et j'étais là, oh là là, j'avais envie de me mettre des claques. t'es toi ça y est. C'est qu'à l'époque, je me rappelle, j'étais <rire> j'étais chez Vitality, je le faisais pas en solo. Et, euh, et le chat, c'est vrai qu'il mettait beaucoup tu vois. Et ouais, mais j'avais pas le chat, moi, du moi coup, je me rendais que pas compte. À l'époque, j'ai pas fait le gamin, j'ai pas dit, euh, Tommy, euh, tu vois, tu vois Sérieux, on a compris, on voit, oui, on voit. <rire> Écoute, frérot, ce qu'on va essayer de faire, on va essayer de te redonner. Une émission. Merci. Une belle. D'ailleurs, à juste titre, même pour être honnête, euh, t'es pas le seul. Même moi, re-regarder les premiers accords au livre, ouais. c'est compliqué. Ouais, ouais, ouais. Les accords au livre de 2018, de 2019. J'ai jamais été à l'aise, moi. Tu sais, tout y a un petit peu interview et tout, j'ai un petit peu du mal à, à m'ouvrir. Ça veut dire, je pense que je me suis mis une carapace. Mon gros bah, il s'est dit, vas-y, va dire, que tu vois, à chaque fois, ça va combler les blancs, ça va combler les trous, tu vois. Ah, ah, ben. <rire> <rire> okay. eh, on va... Je te gire. Regarde, on va faire un que truc. On va faire un, que -tru. on Après, un truc. On va compter les tu vois que je lui dis dans cette émission. Je donne un euro à chaque fois, on va, on va stacker et je donnerai, je donnerai à quelqu'un 10 euros. Vas-y, 10 euros à, à une association. 10 euros à une association, c'est bon. Marchez oh là, là là là, magnifique les gars. Comme ça, Dans les commentaires, je fais un top commentaire <rire> qui note le nombre que tu vois. Et Tommy fera un don <rire> à une association, c'est ce ce, pour la bonne cause. Vous voyez, on essaye de trouver un côté <rire> positif à, à la chose. Euh, petite question frérot. Euh... T'étais à Popcorn, à dernière où t'en Attends, attends. Bah, déjà, félicitations, Samir Nasri, félicitations, Médéen, parce que dans la dernière fois qu'on s'est vu vraiment. Merci. Euh, pour Zakan tu t'étais loin de, de, de ce genre de, vrai, de, ce genre vrai, de contenu. Et franchement, bravo. Merci, mon frère. Trop, trop content pour toi. C'est très plaisir. J'espère que ça avance et j'espère qu'à la fin, auras Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi. Alhamdoulilah, ça se passe très bien. <rire> et oui, oui, forcément, j'adorerais avoir quelqu'un comme ça. Et... Tu pourrais faire une interview en, en anglais Ouais. Ouais. Ouais. Je l'ai déjà fait Définitivement ouais, j'étais allé aux États-Unis, j'avais fait Avec face temper, j'avais fait Ludwig. Oui, t'avais eu un arc qui était parti au State, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Oui, oui, oui. Donc je l'avais déjà fait et euh, c'est un exercice pas facile, ouais. mais je pense que si je devais le refaire, je le ferais pas en live live. Ouais, je le ferai en différé. Avec un petit traducteur Avec ou pas Avec un traducteur, exactement. L Espagnol, tu on... t'en sors Non. Non. Bon non plus. Je vais chier. <rire> je parle, je parle anglais, je parle un peu le derija, que l'arbia. Oui, chouia. Mais, mais pour le reste, c'est français. Ouais, ouais. Donc, donc c'est vrai que je suis pas, je suis vive pas. La France, Peut-être un jour, on verra, on verra. En attendant, on a un nouvel arc qui, qui, qui viendra, qui viendra. J'ai demandé, on s'est vu à Popcorn la semaine dernière. Ouais. On était bien. La TAS encore live cette semaine. T'as fait un peu une sortie Qu'est-ce qui se passe ces derniers temps en général Tu sais, quand les gens sortent et vont à droite, à gauche, c'est que des fois, ils ont des choses à annoncer ou alors qu'ils sont en sortie, RP, as des trucs à ça. Il y a une raison pour laquelle tu t'es dit, ces derniers temps, tiens, on va, on va bouger euh, Non, en vrai, là, il y avait un y avait petit moment où reconstruction avec les locaux, tout ça que je, voulais, que je voulais faire. Donc, du coup, on était recentrés un petit peu sur, sur vraiment le, le, le, boulot, le boulot en interne. Et là... Euh, <coughs> Il y a euh, Domingo qui faisait une émission, qui faisait du coup qui faisait popcorn, il m'a dit euh, il dit, viens, je lui ai dit OK, du coup je suis venu. Ça s'est fait comme ça <rire> Ouais, ça s'est fait comme ça et là euh, et en fait on s'est dit on trouvait ça marrant parce que justement la dernière fois j'avais fait euh, Popcorn Into Zack en Libre avec Samuel et du coup Samuel il m'a dit bah, vas-y, tu quoi, il faut que tu fasses Zack en libre comme ça au moins euh, tu auras un round 2, une petite revanche à prendre là par rapport à la première émission qu'on ne reparlera pas. <rire> ça m'est bien, ça mais bien. Mais sinon bien. non, il y, y a pas de truc particulier là euh, Job Live quoi en gros, mais il y a pas y a pas d'annonce là euh, actuellement ou euh, ou de manière euh, de manière générale. Non, c'est juste euh, ça faisait longtemps. Que bah, j'avais pas fait du contenu avec d'autres streamers qui sont un petit peu en dehors de ma sphère. Et là, bah, c'était le moment. Eh bah, ben écoute, vrai plaisir de te recevoir. On va discuter Également. un petit peu. Ce que je vais faire, c'est qu'on va reprendre une petite partie du début de l'autre émission. Comme ça, on va parler un peu de toi, ton ouais. début dans le stream et tout classique. Et après, derrière, on va vite pivoter sur ce que t'es maintenant. Okay. Et tu verras, j'ai préparé une petite émission avec <coughs> des questions un petit peu spéciales. Ça va être autour de Job Live, de toi, ton rôle un peu de leader et tout. Et je trouve ça très cool. Mais pour d'abord commencer, histoire d'être tranquille, je vais te demander qui es-tu, d'où viens-tu et. Quel a été ton parcours scolaire, s'il te plaît, monsieur oh là, là Alors, qui, qui je, suis je suis Je suis Thomas. Je suis aussi connu sous le nom de JL Tommy. Je suis un streamer sur Twitch. Euh, je viens de Perpignan, Ouais. à la base. Et euh, maintenant, je suis, je suis à Bordeaux pour faire des streams. C'est bien Perpignan ou pas En vrai, Perpignan, c'est... Euh Perpignan, c'est un monde, tu vois. <rire> Moi, toutes les personnes qui sont nées à Perpignan, que je connais ou qui viennent de Perpignan, elles n'ont pas les mots pour décrire la ville. En, en fait, je, je pense que c'est bien qu'il y ait une as d'as qui vienne et qui mette la lumière sur Perpignan. Parce que quand je racontais un petit peu comment ça se passait à Perpignan, les gens avaient, avaient tendance à ne pas me croire. Ils me disaient, ouais, ça va, tu Perpignan, c'est une petite ville, c'est une petite ville du sud, tu crois trop c'est Marseille. Ouais, ouais, ouais. Genre euh, comme, si, comme si je fabulais, et, euh... mais c'est vrai que c'est particulier, c'est vraiment particulier Perpignan, mais c'est une, une bonne ville à habiter, en starter, tu vois. il faut, et après, faut et après, bouger. Après, après faut partir, voilà, tu es tu, tu là-bas et après tu pars. Comment tu décrirais justement cette ville Genre en quelques mots, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce que aimes pas, qu qui, tu n'aimes pas, qu'est-ce qui te fait dire ça C'est une petite ville, euh, moi j'aime bien les petites villes, il fait vraiment beau, euh, les gens sont plutôt sympas, ils sont pas trop aigris, là je te fais les, les bons pas, les gens sont, sont, sont pas aigris, il y a plein de trucs à proximité, il y a l'Espagne qu'à proximité, il y a le ski qu'à proximité, il y a la mer qu'à proximité, euh, Andorre aussi qu'à proximité. Ok, Andorre euh, c'est pour les clubs ça un, Andorre c'est pour les clubs, <rire> <rire> les clubs et l'alcool pour ceux qui boivent, mais euh, il, y a aussi le ski, hein, il y a aussi le ski en Andorre, euh, il y a quoi, en vrai il y a quoi d'autre à Perpignan il y a, euh, il y a une bonne, une bonne sphère de gens qui, qui font de la musique là-bas. Il okay. y a plein de petits talents qui sont, qui sont, très, qui sont très forts. D'ailleurs, Dédicace à Signia si jamais tu vois ça. Dédicace à Assigna, ça mange bien ou pas En termes de quoi De nourriture, genre la culture ah, bouffe euh, culinaire. écoute je vais te dire un truc. Et je sais que tu vas peut-être pas me croire parce que toi, tu viens, de, tu viens de Lyon, mais on est la ville où il y a eu un des premiers tacos qui a, qui a été popularisé en France s'appelle Royal Tacos. Et je te promets que j'étais au collège, il y avait déjà un truc qui s'appelait Royal Tacos. Et des tacos, ils étaient super bons. Ouais. Bon, peut-être pour l'époque. Après, maintenant, je sais pas. Mais, mais pour l'époque, il y avait un truc qui s'appelait Royal Tacos. Et on l'avait pris en pleine gueule. Et on était en mode Waouh, qu'est-ce que c'est Et à chaque fois on y allait manger, on avait kiffé. Oh, on était quand même plutôt tôt à Perpignan à avoir des tacos. À l'école, t'étais quel genre d'élève un petit peu T'as fait quoi comme parcours euh, J'étais euh, en vrai. Pff, quel genre d'élève En fait, ça dépend. J'ai eu des arcs. Je pense que je dirais qu'au collège. J'étais un peu euh, l'élève euh, au fond de la classe. J'avais un ou deux potes okay. avec qui j'étais beaucoup beaucoup potes, mais euh, j'étais pas trop euh, dans la popularité. Euh, oui, euh, salut, je euh, check, check tout le monde et tout. Et après, je pense ça s'est débloqué au lycée, mais parce que vraiment de base, moi, je suis pas trop un mec. Euh, je suis un peu, je suis un peu une, une ermite, ça qu'on dit. Un ermite. Un ermite. Ouais. Un, un ermite. Ouais. <rire> et euh, donc, du coup, je suis un peu, je suis un peu un ermite et tout. J'ai vraiment mes amis avec qui je suis proche et après j'ai du mal et au lycée du coup ça s'est un petit peu débloqué vraiment je me suis un petit peu ouvert parce que j'ai fait trois lycées D'accord J'ai fait trois secondes Trois secondes Ouais j'ai fait trois secondes J'avais loupé cette information du coup ouais, trois, secondes, ouais, ça, fait trois secondes c'est la tu T'as redoublé deux fois parce que t'étais vraiment pas Non justement c'est bon en vrai pour la vanne j'aime bien dire que j'ai redoublé deux fois et tout mais en vrai de vrai euh, j'ai fait une première seconde en euh, aide à la personne que je voulais, je voulais être éducateur spécialisé à la base D'accord c'est bien c'est noble Je me suis viré du lycée c'est moins noble. <rire> C'est moins noble. Je me suis fait, je me suis fait virer du lycée et donc du coup j'ai dû changer de lycée et par, en, en même temps que changer de lycée vu que c'était le seul lycée à Perpignan qui faisait cette filière-là, j'ai dû changer aussi de, ben, du coup de filière. Ouais. Je suis parti en commerce. D'accord. L'année s'est plutôt bien passé. J'avais la moyenne et tout. Tout était, tout était bon. Je me suis fait virer du <rire> lycée. Mais pourquoi Bagarre, violence, mauvais comportement En euh... gros, euh, c'était un espèce, un espèce de stacking de, de, plein de, de bêtises. De de plein de, de, de bêtises. De plein, de plein de bêtises. Euh, de bêtises de, de jeunes et, euh, et à la fin ils m'ont dit ok c'est bien tu passes en première mais pas chez nous d'accord je, je vois le genre on te permet de passer mais oui, voilà, tu, tu passes tu, tu re-signeras pas. Voilà, pas mais pas chez nous et en fait ce qui s'est passé c'est que du coup moi je voulais passer en première commerce dans un autre lycée ils m'ont dit on te met en seconde GA donc gestion administration pendant ce temps <rire> et dès qu'il y a une place qui se libère en première commerce et eh ben euh, tira au final il n'y a jamais de place ben, jamais qui se libérée donc, libéré. donc du coup ben, j'ai passé mon bac j'ai passé mon bac en ça <rire> ok et Bac avec mention. D'accord. Avec mention assez bien. Petite mention assez bien. Ou bien, je sais plus. Mais on va dire assez bien comme ça, au moins si je me trompe c'est mieux. Et euh, donc du coup j'ai eu, eu mon bac, j'ai fait une année sabbatique. D'accord. Où euh, j'économisais de l'argent. Et, euh, <rire> et euh, ensuite je suis parti en BTS, transport logistique, donc ça n'a rien à voir. Ok. Et au bout de mes un an de BTS. J'ai AFK le BTS et je suis parti, je suis parti faire du stream. Ça se pas dire, passe. Je lis le stream en fait. Ça se passe comment euh, Genre un BTS transport logistique Genre t'aimais bien ou c'était pas <rire> ouf <rire> Genre t'avais des matières cheloues euh... je, je, je, je, je pense que je détestais. Ok. Mais j'avais euh, un bon prof qui m'a maintenu. Et le truc c'est que je détestais mais j'avais pas le choix de faire, de faire ce BTS. C'était le seul BTS sur lequel j'avais été pris. Euh, et en gros, monsieur Heidi, si jamais euh, je vais faire plein de dédicaces aujourd'hui. Dédicaces dédicace <rire> à monsieur Heidi, on est bien. Mais en gros, c'était le prof qui me qui maintenait un petit peu, qui me raisonnait à me dire non, là arrête de faire le con, euh, crois pas que. Je pas personne dans la musique parce qu'à l'époque, c'était ouais, beaucoup la musique qu'il y euh, qui, qui avait dans ma vie. Et lui, il m'a remis l'épée sur terre, tu vois. Il m'a dit là, tu vas pas personne dans la musique, reste, reste, fais tes études, euh, charbonne. Et après, une fois que tu auras charbonné, là, tu pourras, euh, une fois que tu auras les bagages, tu pourras faire ce que tu veux. C'est bien qu'il y ait de temps en temps des figures un petit peu comme ça, tu sais, qui ouais. peuvent t'aiguiller. Tu, ouais, euh... tu sais, ce genre de gens où quand tu te retournes 5 ans plus tard, tu te dis Heureusement, ils étaient ils là. Hein. Heureusement, ils étaient, ah ouais, heureusement là. ils étaient là parce que je ne sais pas ce que j'aurais fait. Hein. Après, c'était une, une multitude de, de, de personnes qui m'ont bien entouré. Heureusement que j'avais un bon entourage à ce moment-là. Mais sinon, ouais, j'aurais pu faire n'importe quoi en vrai. Je vois, je vois. Et est-ce que BTS euh, Transport Logistique, genre, t'avais des matières cheloues ou pas Parce que je sais que quand tu passes la fac ou de temps en temps certains, certaines voies, ouais. genre, je sais que dans des trucs d'architectes, euh, là, je pense même dans les commentaires YouTube ou même sur Twitch, il y a des mecs ils ont des matières, elles s'appellent genre pont et chaussée. <rire> genre genre des, des, <rire> des trucs bizarres. Non, je suis désolé, j'aurais bien aimé te faire rire là-dessus. <rire> J'ai pas de vase, on avait genre, transport. Tu... <rire> on avait une matière transport, une matière logistique. Sinon, on avait genre maths, histoire, les okay, trucs. Il euh... y, y avait peut-être pas, peut pas d'histoire, mais il y avait français, les trucs, euh, les trucs de base, désolé. Je okay. <rire> C'est un, genre une matière 33 tonnes, tu une connerie ça Non, non, non bon. y a pas de... désolé, il n'y a pas de problème. Euh, comment tu as commencé le stream et pourquoi Comment j'ai commencé le stream tiens, Je le raconte, raconte à chaque fois, mais je ne te l'avais pas raconté ça à la fois Si, bien sûr, mais on comme je t'ai dit, on, on repose les bases. c'est ça, la première mission elle n'a plus existé. Et il à la deuxième pour Nous les infos pas, sur On chercher <rire> des infos supérieures à la première. Tu refait, c'est le début, pépère. <rire> en gros, de base, j'étais pas du tout voué à ça. c'était vraiment pas du tout un truc dans lequel je me projetais. Euh, vraiment pour partir vraiment à la base, j'ai un cousin qui s'appelle Anaël. Dédicace. Dédicace à toi Anaël si jamais tu vois ce stream ou cette vidéo. Lui en gros c'était un petit peu, euh, c'était un petit peu euh, un gamer. Okay. J'avais une famille avec plein de gamers mais lui lui en particulier, c'était le gamer. C'était le c'était le gamer au début parce que ça va changer après. <rire> mais en gros il se trouve que Annaëlle, il est en train de jouer à un jeu vidéo qui s'appelle Counter Strike de Ball offensive. Très bon, bon jeu vidéo. De Très mort. bon jeu vidéo, et c'était à l'époque où il venait de sortir, je crois, ou peut depuis un an ou quoi En 2012, 13, ouais. Et moi, j'ai jamais eu de PC. Jamais eu de PC, j'ai toujours été un FC console, je jouais à la Play, je jouais à la Xbox, mais j'avais pas de PC. Et moi, je voulais jouer à Counter-Strike parce que j'avais déjà joué à Counter-Strike dans des cyber, mais à l'époque, Counter-Strike Source, tu te rappelles 1.6 Source et tout, ouais. Et moi, Global Offensive, vient de sortir, je veux jouer à Global Offensive. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais, vu que j'ai pas de PC bah, Je m'achète un PC. Et vu que m'achète un PC, mais <coughs> que j'avais une chaise de merde, ma copine. Qui, euh, à la base, vraiment avant que, avant que je stream et tout, elle m'achète une chaise pour me faire plaisir. C'est bien ça. Elle m'achète une chaise. <rire> mais elle t'achète une chaise chaise Gamer ou une chaise Ikea Une chaise Gamer, mais une chaise Gamer, genre les trucs, à, les trucs à 100 balles que ouais. tu vois sur Amazon. Mais Vertaguerre. Non, même pas une Vertaguerre, c'était vraiment. C'est euh, un truc, pas de marque, mais elle était rouge et noire. Euh, non, mais euh... je vois le délire. <rire> tu vois D'ailleurs, pause, hein. les chaises Gamer nous ont vendu de la merde pendant des années. Hein, oui, il faut vraiment, n'achetez pas, cha... pas des chaises gaming, vraiment, c'est le plus gros scam, ouais. vous allez avoir mal au dos. Aller, aller à Ikea ou n'importe où et acheter une petite chaise de bureau, c'est tout ce qu'il y a de mieux. Vraiment. <rire> petite parenthèse. Désolé, si jamais il y avait un sponsor qui voulait... <rire> si jamais il y avait Quersus ou Vertagir qui voulait sponsoriser job Life, c'est terminé. Versus <rire> donner des sous, pitié <rire> Bon, tant pis, tant pis pour les marques de chaises. Mais enfin, euh... si, jamais, si jamais vous voulez qu'on les vende, on les vendra à vos chaises, ne vous inquiétez pas. <rire> Et du coup, ma meuf, elle m'offre une chaise. Ouais. Et moi, il se trouve que j'avais un petit peu du mal à la monter la chaise, donc je fais quoi Je lance un live periscope. Ok. À l'époque, c'est sur Twitter, en plus c'est Twitter, euh... tu sais, c'est Twitter periscope. Je sais plus comment ça marchait Twitter. Il y avait periscope, Twitcam, toutes ces conneries. Euh, genre, genre ils avaient Cam, ils ouais, ils voilà. ces petits trucs pour live. Ouais. Donc je fais un live periscope, euh, je monte la chaise en deux heures. Les gens, ils sont morts de rire euh, à l'époque parce que parce c'était un trou de balle. Je savais pas monter une chaise. Je dis la vérifier. Ça fait rire les gens. Il y a un mec qui fait un montage de cette vidéo-là et qui euh, qui met des effets euh, des effets de cartoon, des trucs de montage et tout. Et bon bref, ça me, ça me fume de rire. et Je me dis, euh, j'ai envie de continuer à faire du contenu pour que les gens ils puissent faire des montages sur mon contenu parce que ça me fume de rire. Okay. En gros, vraiment, de, de, de la base, ça part de ça. Je fais un deuxième périscope où euh, ma, ma chatte, elle accouche, c'est un petit peu bizarre. <rire> <rire> oui, mais, mais attends, oui. euh, c'est de la maltraitance <rire> animale ton truc là mais non, mais en, gros, en gros, il se trouve que genre dans la même semaine, ma chatte, ma chatte qui s'appelle Fenty, Fenty, si jamais tu vois cette vidéo, euh, elle accouche et, euh, et moi, je suis un petit peu perdu parce que je suis pas, euh, moi, je suis pas, je ne suis pas vétérinaire. Donc je panique un petit peu, je fais un périscope, je, je, je supplie qu'on qu qu m'aide. Qu te ouais. donne des conseils. Je, vraiment, la vie de ma mère, je te parle sérieux, j'ai appelé les pompiers, j'avais je, je, peur qu'elle meure, tu vois, je, voulais, je voulais pas qu'elle ah, meure. Bah, une, elle m'est bas, tu, tu connais oui. pas, oui, ça peut ouais. faire paniquer. Bon Bref, au final, au l'accouchement final, se passe plutôt bien. Mais le live, il marche, marche encore super bien, ça fait, ça fait là, les vues et tout, c'est cool. Je me dis au bout d'un moment, périscope, je vais pas pouvoir faire des périscopes toute ma vie. C'est pas un truc euh, sur lequel je vais pouvoir, euh, je vais pouvoir vraiment euh, bâtir, bâtir un avenir. Et il se trouve que je regardais Aldergat. Okay me demande pas pourquoi, j'avais jamais joué à LoL, <rire> j'avais vraiment joué à LoL de ma vie, mais je regardais, je regardais Alderiat et euh, à travers Alderiat, du coup, j'ai découvert Twitch. Ok. Je me dis ok, ça pourrait être sympa, il faudrait que je, la, que je lance des lives sur Twitch, sauf que problème, j'ai pas la fibre. Donc, connexion pourrie, c'est vrai que c'est pas ouf. À l'époque, tu pouvais avoir un 20 méga, mais c'était pas non, ouf. Non, c'est impossible. J'avais 0,8, je crois, en upload, en download, c'était vraiment Rien à faire. finito, aucun, aucun avenir sur Twitch. Du coup, qu'est-ce que je fais Je m'achète une 4G box, euh, je, fais une, je fais des streams avec ma 4G box, ça bug un petit peu, je stream en 480p, mais ça marche bien. À l'époque, euh, déjà, déjà vraiment, ça date. Il y avait Yass encore, on venait en jouer à Fortnite et tout. C'était, il euh, oh, y avait déjà merde. un petit, euh, une, vois, une, petite, une petite bulle et tout. Yass ambiance 2017, c'était ouais. euh, qu'à ça. <rire> ouais, je euh... me rappelle, c'était une bon, époque où même moi je t'avais vané un jour. Ah bon <rire> J'étais <un> <rire> C'est possible. <rire> en fait, à l'époque, tu faisais le Twitter, c'est tout ça, machin. Et un jour, tu étais venu me vaner. Euh... étais venu me mettre un tweet. Je sais plus c'était quoi. Et moi, je t'avais répondu à un truc du style, mais. Pour rigoler, genre, ouais. retourne devant tes 40 viewers, un truc à ça pour une vallée. Mais retourne quoi Retourne devant tes 40 viewers, un truc à ça. <rire> mais genre, vraiment, je t'avais répondu ça. Ouais. Dès <rire> que je me suis rappelé en préparant l'émission, j'étais genre, tu t'utilises ça le truc, on, on, on peut, peut le retrouve retrouver, le ça va mourir ouais. de rire. Mais je t'avais pas répondu, genre, méchamment. Oui, oui, oui. Et, et c'est trop drôle parce que maintenant, il a 15 000 de moi <rire> Et donc, quand même, en commentateur pensant, je me suis dit "Ah ouais, putain, il a mal placé la taille." <rire> C'était pas bon, non, non. non tu je travaille vais... pas au porte autant mon frigo. Ah j'ai pas j'ai pas le bon cheval. <rire> et, et du coup, je savais, je savais plus où j'en étais. Mais euh, du coup, je fais des lives ouais, avec ma avec ma 4G Box. Genre j'ai 30 40 viewers, ben, en plus vraiment voilà, j'avais j'avais 30 40 viewers euh, je me prends un appart ouais. parce que je déménage au bout d'un moment euh, au bout d'un il fallait que, il fallait que je parte. Je prends un appart et dans cet appart, il y avait la fibre. Du coup, je continue les streams. Rush partenariat, à l'époque, c'était 75 viewers pour avoir le partenariat. Vrai? Ouais, si jamais t'avais. Donc, moi, j'étais un fou. J'étais en mode vraiment, si jamais je commence à avoir 110 viewers, je leur disais, les gars, je cut. Ah <rire> je... je... <rire> oh non, mais pause En gros, en fait, je faisais un rush partenariat. Ça veut dire, moi, je lançais mon stream. Je leur disais, les gars, il faut que 75. Une fois qu'on est partenaire, c'est bon, je stream quand je veux, je fais n'importe quoi. Mais là, en gros, parce que, en fait, pour ceux qui savent pas, sur Twitch, il fallait que t'aies une moyenne de viewers de 75, genre pendant une semaine. Et pendant une semaine, c'était pas comme maintenant où maintenant des fois il y a des mecs qui sont 300, ils veulent pas donner le partenaire et tout Twitch. C Avant c'était vraiment mathématique. Ça veut dire que pendant une semaine lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, euh, il fallait que 75 viewers, il fallait donc... que ça affiche 75 dans ta, ta moyenne. Que... Exactement. Il y avait une moyenne dans le tableau de score et tout, dans le tableau de, de tableau gestion, de bord, de tableau gestion. de bord. Et il fallait que 75. Donc du coup moi je lançais mes streams, j'étais là je regardais, je voyais 75, j'étais là Let's go, allez on va continuer, je veux voir fort et tout. Et en gros pendant une semaine j'ai fait ça, je suis passé partenaire, donc cool. Et, euh... Et ensuite, attends, parce que là, là, je vais con... je vais... si tu m'arrêtes pas, je vais développer le Frérot, droit, prends ton temps C'est Zach en roue libre, ouais. libre okay. On a du temps Ok Fonce Sauf qu'en même temps, je suis en BTS. Ok. En même temps, je suis en BTS. Donc, du coup, je fais mes streams, je fais mon BTS. Au bout d'un moment, on a une opportunité avec un mec, je ne vais pas dire son prénom, c'était un propriétaire d'un appartement qui pouvait, le, qui pouvait nous le louer pour qu'on vienne, qu vienne faire des streams, des streams là-bas. Dans le chat, il y en a certains qui l'auront, qui mais bref. D'accord. Lui, pas de dédicace pour lui. Ok, pas de dédicace <rire> pour cette personne. Et euh, du coup, on part. On part là-bas, on part à Nantes, on fait des streams. Euh, et c'est là, entre guillemets, que je pète. Vraiment, Prime Fortnite. Prime Fortnite, moi, j'étais là, euh, charbonné. J'avais déjà. En fait, je, me, je pense que je me rendais déjà compte à l'époque. J'avais peut-être 200, 300 viewers. D'accord. Mais je me rendais déjà compte à l'époque que j'avais mis le doigt sur quelque chose et que, genre, c'était la première fois de ma vie où je pense que je faisais quelque chose qui me plaisait vraiment. Où j'étais vraiment. En train de kiffer. À l'aise. Ouais, c'était vraiment un truc que j'aimais faire autant. Tu vois, la, la musique, c'était quelque chose que j'aime bien faire et que j'aimais bien faire, mais c'est pas un truc qui me. Enfin... C'était comme un passe-temps. La, la, la, la musique, je pense que si jamais j'avais jamais eu un entourage de, de, de gens qui font de la musique, j'aurais jamais fait de la musique. D'accord. J'allais dire, tu vois, ça y est, je me suis retenu. <rire> T'as économisé 10 balles. <rire> Mais euh, et, et là, là c'était vraiment la première fois, j'aime beaucoup la musique, j'aime bien, bien vraiment ce qu'on a fait et tout. Mais là c'est la première fois où j'étais allé, j'étais content, euh, ça se passait bien, j'étais avec mes potes, on faisait des streams et tout. Et, euh, et j'avais pas envie de perdre cette opportunité, j'avais pas envie de la perdre euh, tout ça. Et au final les, les semaines elles passent, les mois elles passent, Bon, les, les relations un petit peu elles, elles, elles se dégradent, on était, on était je crois... Euh, être 6 ou 7 dans un appartement 40 mètres carrés, euh, mauvais plan. un bourbier, le, le, le propriétaire de l'appartement il vivait avec nous, il avait son chien, il chiait par terre, je... oh là <rire> là, là, là, là. et ouais. en plus vraiment être comme ça, genre les uns sur les ouais, autres, ouais, à 6, ouais, 7 dans un tout petit espace et Exactement. Tout, vraiment ça se bouffe la gueule en trois jours. Et je veux bien que je te rende compte de la situation parce que arrive Prisme. Arrive Prism. Ceux qui, il y en a peut-être qui ne connaissent pas, peut-être des gens qui, qui, qui sont tes viveurs ou des, des miens qui sont arrivés ah, un, pense, un pense, petit peu jeunes, Prisme, c'était... Euh, c'était censé être un petit un, peu un énorme projet c'était censé être un énorme projet c'était un... vraiment IP de ouf avec Elgato gâteau et tout c'était c'était vraiment pas rien en fait il y a le gâteau du coup qui est une marque de, de de périphériques qui sponsorise qui donne quasiment budget illimité moi je te le dis en off enfin vraiment ouais. quasiment budget illimité à Prisme pour euh, faire un Vitality dépasser Vitality et en même temps dépasser Webedia tu vois c'était un petit peu un, un mélange de Vitality et Webedia okay. où il y a euh, de sport et de production exactement de contenu. et d'argent c'est un petit peu euh, et, euh, et moi on vient un mec qui vient euh, Zack Dédicace à toi, Zach. Deux mètres, un mec, un, un, un géant. Il me dit, euh, il me dit Ouais, euh, on aime bien ce que tu fais. Ok, t'as peut-être pas beaucoup de viewers, mais moi, en gros, déjà, je fréquentais Tixi et Moshway, qui étaient les deux meilleurs joueurs de Fortnite, entre guillemets, ou les deux, euh, peut-être pas les meilleurs en, en termes d'e-sport pro, mais euh, des mecs qui étaient, euh, qui étaient super connus. Très connus et reconnus pour ça, ouais. Et c'était méga. Et euh, eux, euh, eux, ils sont un petit peu en mode Ouais, euh, nous, aussi, soit on y va tous les trois, soit on n'y va pas. Zach, il me dit Ouais, nous, on veut que tu viennes parce que tu euh, t'apporterais un bon truc. Ou eux, ils sont vraiment. Jeux vidéo, et moi je suis plus dans le contenu divertissant, un petit peu vlog et tout. Et là, bon, au bout d'un moment, ben, euh, je dis oui. Et là, je passe de l'appartement 40 mètres carrés à 6-7 à une villa piscine. J'avais une chambre pour moi. Elle était, elle était gigantesque, j'avais, La chambre que j'avais à la villa à la villa à Prism, elle faisait la taille de l'appartement de... Oh de, de Nantes. Était... Elle était vraiment exceptionnelle, la villa, là, après coup. Elle était incroyable. Ouais, ah non, c'est la vérité. Il à... y avait il y avait plein de monde ouais, dedans C'était dingue. dingue. Oui, parce qu'en final, Prisme, c'était. Ils avaient fait une espèce de collab avec Affranchi du coup, donc là où il y avait Fianso, The Gear, Sifax, Huss l'Enfoiré, Soul King, plein de tous les rapports de chez Affranchi. Et non, la villa était dingue. Hein. C'était dingue. J'ai passé un bon moment là-bas. En vrai, fait, je crois que je suis resté, euh, je suis resté un an. Ouais. C'était trop cool. C'est dommage que le projet, il ne soit, euh, soit pas allé au bout. À la fin, ça a, ça a un petit peu... Euh... C'est quoi qui a fait que c'est pas allé au bout Parce que j'avais quand même l'impression d'aller à l'extérieur, tu vois, après, parce que tu viens de nous répondre. J'avais quand même l'impression d'un à l'extérieur que vous n'avez pas assez exploité ce qui était bien votre non, disposition, non non, non, non. Bon, au final on, moi j'avais fait les euh, fait des vlogs et tout je pense que Tixi lui euh, attention c'est pas du flame par rapport à Tixi non, quoi, mais genre en gros Tixi lui c'était vraiment c'était vraiment un gamer lui il s'en foutait lui ce qu'il pensait c'était jouer à Fortnite faire du sport basta genre il a il en avait rien d'autre à foutre et chouer, lui il aimait trop jouer à Fortnite pareil mais lui il voulait juste jouer à Fortnite et qu'on le laisse tranquille et en gros eux ce qu'ils voulaient, ce que Prisme aurait voulu de base, c'est que moi je vienne et que j'ai l'autorité nécessaire pour secouer Tixi et Moshuet, qui sont dix fois plus gros que moi. Et euh... Sauf que moi je ne pouvais pas. ouais <rire> Je ne vais pas, pas l'attraper Moshuet le tirer de son lit et tout. C'est vrai qu'en plus, même que tu le veuilles ou pas et tu me dis ce que tu penses, mais c'est vrai que dans les rapports entre créateurs de contenu, c'est rare que dur, la réussite des uns des autres n'influence pas le statut ouais. genre c'est-à-dire typiquement dans ton cas que quelqu'un qui fasse 3-400 vues arrive à voir quelqu'un qui en fasse 5000, allez allez allez hop, hop, hop, on peut oh, pas on peut faire du contenu au boulot mechoui mechoui il m'aurait mis une tartre ils vont ils vont dégage mais euh... ouais. mais ouais et au final au final bon ben euh, moi je fais un petit peu mon contenu j'arrive je fais la découverte des des des voyous des voyous comme on les, les appelait. Donc, du coup, Nono et Walid. Oui. Au final, Nono qui habitait à Marseille et Walid qui habitait, qui habitait à Toulouse, j'arrive à les ramener. Je fais un, plein de contenu avec ça. Je pense que ça m'a ça, ça donné un, aussi un, un gros coup de pouce. Mais de toute façon, ma carrière, tu verras que c'est un enchaînement de, de, de, de petits coups de pouce, tu vois, ouais. comme ça. Et euh, ça marche bien. Je découvre, je découvre GTRP qui me, qui, me, qui me propulse encore une fois, encore, encore, encore plus de, de fou. Donc, j'arrive à faire un petit peu des deux. Et au final, vient, je dirais. La nouvelle génération, en fait, que Prisme que Prisme voulait avoir. D'accord. Où à la base, il y avait tixi Tix, et moi. Ensuite, eux, ils voulaient euh, que du coup, ben, les nouveaux nous, entre guillemets, ça soit Walid, Srambad et euh, c'était euh, je sais plus. Un je... troisième. Peut-être peut pas, okay. tu vois. Mais en gros, du coup, moi, je m'en vais, je, pars, euh, ben, je, repars, je repars en indépendant. Je fais la JL House V1, euh, puis je fais la JL House V2, ouais. puis je fais la JL House V3. Et après, je pense que ça, on en parlera après parce qu'à moment donné tu dois avoir des on questions. On il n'y a pas de euh, Voilà, grosso modo, le début de ma carrière, comment j'en suis arrivé là T'as les grandes lignes, au moins t'as tous les points qui te font. Non mais c'est carré. Franchement, tu m'as mis bien. Super. Tu m'as mis bien. Dans le chat. Non, attendez, parce que je vous le dis, parce que moi, Zach, en early, il m'a dit Thomas, frérot, là je veux que tu sois bavard, sois pas sur ta carapace et tout, là je veux que tu te livres, donc là au moins tu pourras pas dire ce que tu veux. C'est Zach Orulu, c'est pour ça que tu veux des choses, prendre le temps de le faire et tout, là tu le fais super bien. Dans le chat, ils disent Cumly. Oui, oui, voilà. Parce que c'était Cumly, c'était un duo un petit peu. Très bien. Super. Masterclass, le chat. Très bien. Le chat, ils sont bons, GTRP, en fait, c'est cool que tu aies commencé à en parler parce que comment tu définirais l'importance que ça a eu sur toi et sur ta carrière wow. euh, L'importance que ça a eu sur moi et sur ma carrière, bon, je pense que c'est pas mal. Hein. Je pense qu'à l'époque où, euh, où je commence GTRP, en fait, j'ai commencé GTRP deux fois. Entre guillemets, j'ai commencé GTRP déjà, je jouais déjà à GTRP quand j'étais à Nantes. D'accord. J'y ai là où c'est vraiment la toute première 40 mètres carrés, l'appartement. Schlagland. Ouais, Schlagland, vas-y qu'on va l'appeler Schlagland comme ça on comprend. Et j'allais sur des free access et tout. J'allais sur des free access. Free access pour ceux qui nous suivent, c'est des serveurs où tu pas besoin d'être avec tout le monde peut y aller. Tu tu vas, tu te connectes, tu joues et c'est bon. Et J'en avais marre de Fortnite, c'était vraiment la méta où il y a eu une méta où Twitch était vraiment que LoL, après il y avait une méta où Twitch était que LoL et Fortnite. C'est vrai. Et moi j'en avais un petit peu marre, un... je me suis dit vas-y je vais me faire une semaine où je vais pas jouer à Fortnite. Et du coup je vais découvrir des jeux où je vais me régaler, juste faire du multigaming, tant pis pour les stats, tant pis pour... Et il se trouve que vas-y au milieu de la semaine, je découvre GTRP, il y, a, il, y a, il y a Monsieur Remix, du coup dédicace à toi aussi Remix mon frère si la main, tu vois ça. Yes. Qui, euh, qui me parraine entre guillemets, parce que ça marche comme ça les serveurs GTRP, qui me parraine sur un serveur qui s'appelle Flashland. Ou, fameux. Le, fa le fameux. Le fameux flashante qui est je pense un des plus grands serveurs GTRP de l'histoire du RP français. Et, euh, et il se trouve donc du coup moi j'arrive sur le serveur, je comprends rien, mon perso il fait une semaine, au bout d'une semaine je me prends un coup de pour dans le torse, mon perso il est <rire> tu vois Tragique fort. Ouais, euh, vraiment, vraiment un noob et euh, puis, puis bref j'enchaîne sur les trucs mais après c'est vraiment où je pense que j'ai eu le coach un petit peu au bon moment et le fait que j'avais de la visibilité sur Fortnite et que je pense que je suis arrivé à un moment où les gens ils commençaient à être lassés de Fortnite. J'arrive à rebondir sur un nouveau jeu. Un nouvel arc, un nouveau jeu. Je pense que les gens, ils ont kiffé. Et après, euh, je pense que je m'en suis bien sorti. Je ne je, je, je, je saurais pas. Je serai pas de dire à quel point. Euh... Bah, C'est aussi un peu un bail d'être au bon moment, au bon endroit, ouais. tu vois sur le bon ouais. jeu, sur le, le bon bail aussi, tu vois. Exactement. GTRP, quand tu te rappelles, ça avait euh, percé de fou en 2017 avec ben bah, Quand j'ai quand commencé GTRP, Aikilu, il faisait encore du RP. hein C'était la folie. C'était. Vraiment, la série YouTube Aikilu avait aussi. Avec Kameto et tout. Ah, c'était la ouais, folie ouais, à l'époque, ouais. quand même. Vraiment, moi, quand j'avais découvert Mais ça C'était en 2017, c'était. Non, c'était pas sur aussi c'était sur, la... sur GTR Life ah, sur GTA Life. C'était sur GTR Life, exactement. Il y avait Aikilu et Kameto, et je crois qu'après, nous, il y avait Le et tout qui était sur. Je crois qu'il était aussi sur GTA Life, euh, le bébé C'est ouf, hein? Ouais. Et justement, pour quelqu'un comme moi qui. Euh, qui... Moi, j'ai pas pratiqué de RP, j'en ai fait un peu ici et là, mais vite Pourquoi fait, tu vois. Bah, j'ai fait euh, RPZ. RPZ, t'as bien aimé? J'avais kiffé. Ah ouais? Enfin, j'avais kiffé. Tu faisais quoi comme perso? Moi, j'avais un prêtre. Un prêtre Je... Ok, je pas poser de questions. Je ne t'attendais pas là-dessus. On a chacun des facettes <rire> <rire> qu'on ne on se doute pas. Et j'avais fait un peu de GTA Life aussi en 2017 à l'ancienne. Mais donc du coup, je n'ai pas suivi euh, euh, totalement l'évolution le, le, de GTRP. Et justement, c'est ça que je vais te demander. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du jeu et de sa pratique Parce qu'en gros, j'ai l'impression, moi, tu vois, euh, que GTRP, il a vécu plein de périodes de hype qui sont revenues mais régulière. 2017, 2019 pendant le confinement. Alors là là il y a Sculerpay, il y a aussi ton serveur, mais j'ai l'impression que tous les gens qui modent, les codeurs, les trucs, c'est parti loin de bah, oui, non, mais et ça, que maintenant les possibilités sont genre infinies, tu, tu peux, vois. Tu peux faire tout ce que tu veux. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution de ça justement Bah c'est bien. En vrai, c'est bien pour pour pour les créateurs comme nous de, de pouvoir En fait, sinon on serait euh, on serait bloqué et je pense que le côté le côté créateur est et les gens, souvent, quand ils pensent GTRP, ils pensent streamer, mais il y, y a une vraie communauté de gens qui font du RP, qui sont sur GTRP, qui ne sont pas des streamers qui font et qui ne streament pas, qui font juste ça par... Euh... Et, et, et la plupart du temps, je vais te dire la vérité, la plupart du temps, c'est eux les meilleurs joueurs. Parce que moi, par exemple, genre dans, si jamais tu prends un vrai role-player, il va, il va se dire, ouais, Tommy, euh, c'est pas un role-player de fou. Pourquoi Parce que moi, je vais tout le temps être en mode un petit peu, euh, il faut que j'accélère, il faut que je trouve un truc à faire, il faut que je sache rebondir, il faut que... Je sache... Sauf qu'en vrai, le RP, c'est de faire un petit peu comme dans la vraie vie, et souvent dans la vraie vie, bah, il se passe rien. <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai. Et, et souvent, et, et souvent, il se passe rien. Donc, ça veut dire, ben, euh, c'est deux trucs qui sont mélangés entre les, la communauté de, de, de, de très bons role et la communauté des créateurs qui sont venus et qui ont fait des serveurs ensemble et on arrive à se tenir, à être main dans la main à savoir rallier les deux jeux. nous en tout cas, ce qu'on a voulu faire sur Flashback, euh, ça a poussé des gens. Ben, y a, du coup, maintenant, c'est c'est vrai, une vraie sphère euh, économique. Donc, il y, y a des gens qui font des qui sont des mappers. Donc, du coup, qui vont euh, construire des, euh, des, des bâtiments, des, euh, et quand je dis des bâtiments, ça peut être tout et n'importe quoi, ils peuvent construire un désert, ils peuvent construire un stade de foot, un stade ville de parkets, des villes, même des villes entières. Là, récemment, on a implanté une nouvelle île. ok Tu la, as, tu la vois, t'as l'impression que c'est Rockstar qui l'a fait. Mais non, c'est pas Rockstar, c'est un mec en cible dans sa chambre, où il a... <rire> je... Non, mais vraiment, c euh, c maintenant, il y a tout, il y a des mappers il y a des développeurs, parce que tu fais un terrain de basket, eh ben on, on veut pouvoir jouer au basket, sauf que Rockstar, il a pas, il a, il a dit il a pas pouvait... mis de basket. Ouais. Donc, du coup, ben, on va trouver un mec qui va pouvoir faire du basket, on va... On va... ça a généré plein de trucs Genre il y a même des mini makers, des monteurs maintenant, c'est un vrai monde. Et genre par exemple pour toi, ton serveur, genre ça se passe comment ces créations, ces volontés Genre ça peut être des saisons C'est genre toi qui te dis bah tiens cette saison on va plutôt faire comme ça, on va ajouter une île. Genre tu fais des, tu fais des réunions, est-ce que euh, les mecs qui font les maps etc ils sont rémunérés, ça se passe comment un serveur GTR Alors les mecs qui font les maps ouais ils sont rémunérés, nous on a, on a un développeur qui s'appelle Eki, dédicace à toi Eki si jamais tu vois ça. En gros lui c'est notre développeur donc lui, moi je t'avoue que je suis un petit peu laxiste. Moi, je ne suis, suis, ouais, suis, suis pas toute la journée en mode ouais le serveur GTRP, qu'est-ce qui se passe, comment on va faire et tout. Donc moi, j'ai construit un staff, euh, un staff qui bosse et eux, en gros, ils vont essayer de faire ce qui est le mieux pour le serveur et je leur fais confiance sur ça. Donc ça, ça veut dire que nous, on a une équipe du staff et une équipe de développeurs, de mappers, de trucs. Et en gros, le staff, en fonction de la demande des joueurs, va, va donner les directives aux développeurs, aux mappers, tout ça, pour réussir à implanter des trucs sur, sur le serveur. Grave, cool. tout simplement. Bah, c'est cool que vous créez vous-même, entre guillemets, les scènes, les bails, les machins. Ah, okay. oui. En fait, on est obligé d'avoir un petit peu euh, des, euh, des changements. Tu sais, les gens, ils sont en mode, oui, euh, chez Tommy 2023, il fait encore du, du, du RP, mais le, le RP de 2023, ce n'est pas le même que le RP de 2021. D'accord. Parce que je veux dire, c'est deux mondes qui sont différents. Les, les, les maps sont différentes, les joueurs, ils sont différents. Les groupes, les gangs, les trucs et tout, il y a, y, a y a tout qui est différent. Et c'est aussi pour ça, je pense que j'arrive encore à faire du RP, parce que je t'avoue que moi, je suis plus dans la hype. Euh, tu sais, je fais du RP comme un papy maintenant. Bah oui. C'est-à-dire du RP comme un papi bah maintenant, maintenant, je fais du RP, tu sais, je fais du RP euh, comme un papi. Moi, genre, euh, <rire> moi je, je suis là, j'ai mon, mon petit personnage et je m'amuse. Je ne okay. tu sais, suis plus avant. Avant, à l'époque, j'étais J'étais là. Mais genre, à 16h, je me disais, qu'est-ce que je vais faire ce soir Comment je vais divertir les viewers Comment euh, il, faut, il faut que j'arrive à faire des trucs et Je sais qu'il y en a plein qui me le reprochent, mais en même temps, il y en a plein qui me reprochent de ma commune. Tu sais, en mode, oui, je fais plus comme avant et tout. Mais en même temps, euh, j'ai d'autres trucs à foutre, <rire> j'ai vieilli, frère Mais non, mais avant, avant j'avais que ça à faire, maintenant, quand, quand j'ai le malheur d'être réveillé l'après-midi, il ben, faut que je fasse des calls pour les réunions de job live, il faut que je fasse des... J'ai d'autres trucs à foutre, en fait C'est vrai Donc, c'est pour ça que j'ai un petit peu plus de temps, et moi, maintenant, je, je joue comme un papy, je viens, je m'amuse, en plus, le serveur, maintenant, c'est... A... On est vraiment... Euh... Que qu'entre euh, amis, il y a plus, il enfin, y a plus, il y a pas de, il a pas d'animosité entre entre gens du serveur. Ah, là, vous avez des rapports simples. Oui, il n'y a pas, il y a pas des gens on les a pris parce qu'ils c'est des bons joueurs, mais on les aime pas ou quoi. Genre même là maintenant même, il y, y a des, mecs, je te dis mecs la vérité, ils sont trop nus en RP, ils sont sur le serveur parce qu'on les kiffe. <rire> <rire> ah pas, non, c'est le mec qui veut <rire> le mettre dans la sauce. <rire> I note. <rire> mais euh, non, mais en vrai, je te caricature, ça. mais. Euh, mais c'est un petit peu ça. Non, c'est cool, ça, ça avance bien. Et euh, je, moi, en je suis plutôt content. Je suis plutôt content de, de là où on en est. C'est top. Je voulais faire un petit point, tu vois, comme ça, sur GTRP. Je pourrais venir. Moi, t'es bien venu. Si jamais, même, il y a, un... a Dogby, il est venu un soir. je peux venir même un soir et tout. toi si Un jamais... soir Ouais, il est venu juste un soir. Il, faisait, il jouait mon petit frère. Dogby, c'était une masterclass sur GTRP. Hein. Ah ouais, vraiment Incroyable, Dogby. Le doigou Mais le, le Dogby est Dogby. Donc... bye bye mon pote, je suis <rire> capable. Il était là, il était, il était, il était venu au loco. Et euh, il, était, il était juste derrière moi, il jouait, il avait pris un accent et tout, il était sérieux. Hein ouais, faut que je regarde, faut que je regarde. C'est vrai que moi, ça me fume parce que j'étais RP, j'ai l'impression, il y a soit les mecs, qui sont full secte, ouais. euh, tu vois, truc de ouf, mais j'ai l'impression que c'est quand même bien ouvert et tout, c'est cool. Et ceux qui n'y connaissent rien et qui pensent que c'est juste des Mexicains euh, avec un accent espagnol qui se tirent <rire> dessus au fusil à pompe, euh, tu vois, parce on... qu'ils ont tort. Hein, <rire> <rire> <rire> non, <rire> vraiment, c'est tout plus drôle. Quand en 2019, je disais à Joël, Joël, fais du RP, je sens ouais. ça a tiré de ouf. Et lui, il a toujours dit non, je ne pas du RP, je ne pas faire un accent en slip et tout. Il... Tu peux ne pas faire un aussi, de toute façon. Hein bah oui, je... bah oui c'est pour ça. Oh, ça. Ça me fume, ça me fume. Je suis content euh, que tu aies évoqué un petit peu... Euh... Ah non, oh, le pas... changement de ton. <rire> frérot, frérot. Euh, il allait me gronder, là. Et là, on a un peu du sérieux, etc. Je <rire> um, suis content que tu aies évoqué un peu Job Life eSport. Je voulais ouais. qu'on en parle un petit peu. Um, je sais que Job Life, ça a été également, du coup, l'occasion de, de changer la signification de JL, tu vois, de, ouais. de, de, de jobless à Job Life. Um, pourquoi avoir créé une structure e-sport, est-ce que c'est quelque chose qui était une volonté depuis longtemps Est-ce que c'est un truc qui t'a été inspiré par ce qui se faisait déjà Donc typiquement des choses qui pourraient exister comme la cassée ou des trucs à ça. Euh, est-ce que c'était un truc autre Pourquoi déjà de base avoir créé un tel projet Je pense c'est un mélange de tout. Euh, en vrai, il euh, y avait il y avait une vraie demande de la commune euh, qui voulait qui voulait qu'on se mette qu'on se mette dessus en e-sport. Et après c'est un mélange de tout. C'est vrai qu'il y, y en a plein qui me parlent de Kameto et tout, mais en vrai la vérité c'est Kameto il a rendu ça accessible parce que on s'est dit si lui il peut le faire ça veut dire qu'en vrai c'est moi moi pour moi dans ma tête c'était euh... c'est faisable si t'es pas Vitality t'es pas millionnaire tu peux pas le faire et en fait c'est vrai que il y a eu il euh, y a eu il y a eu ce truc où en fait tu te dis ah en fait euh, en fait on peut c'est-à-dire que moi ma commune, me disait, « me disait, on veut une équipe de sport on veut jouer à LoL et tout on était matrixés par LoL euh, OK on en aimerait fait, avoir un truc à supporter ouais. quelque chose de plus grand ouais un truc plus plus grand que, que quelque chose enfin, quelque chose qui nous dépasse en fait qui est pas qui est pas juste les streamers les streamers de de de de, de, de la House. et euh, au final on a eu l'opportunité parce que de rentrer plutôt facilement. Il y, a eu des, des, genre des, il y a eu un slot, je crois, qui était, qui était dispo et tout. En div 2 Ouais. Euh, ils, ils, sont venus, ils sont venus nous dire là, il faut vraiment que vous veniez et tout. Moi, euh, j'étais en mode ah, je sais pas, parce que c'était pas, euh, pas un truc qu'ils qui voulaient. Au final, je me suis posé, j'ai quand même bien réfléchi et tout. J'en ai parlé avec ça parce que je voulais pas y aller tout seul, parce que moi, je suis, euh, je suis un petit peu. Je pense que je l'étais en tout cas, un petit peu moins maintenant. Mais à l'époque, j'étais vraiment un noob de le je connaissais rien. Ouais. Bah, il fallait que tu sois entouré du coup, parce que si tu connais rien, tu Exactement. fais que de la merde. Et donc du coup, moi j'ai dit, ok, je veux bien y aller, mais si jamais il y a Samuel, donc du coup, qui est mon manager, qui, euh, qui, vient, euh, qui vient et qui le fait avec moi. Parce que lui, il est calé. Lui, il connaît, même en termes de business, en termes de sponsor, en termes d'organisation, de, de, de talent, de tout. Il connaît, donc du coup, ben, on l'a fait ensemble. Et Est-ce que c'est -ce est le mot du coup que je suis en train de dire beaucoup non ça, va. non, ça va. Ça Ça me choque pas. Okay. Si jamais j'ai un esprit de langage, je te, fais, je te fais confiance pour me le dire. Dans le chat, personne ne dit rien. Et bon, let's go. Il fait attention. Il fait attention. <rire> L'épisode 2 est déjà dans déjà <rire> ben, et déjà meilleur. Je le se mieux. Et on l'a fait. On l'a fait. La première année, on n'était que sur, que sur League of Legends. On a essayé de mettre la barotte en termes de, en termes de joueurs. On voulait vraiment marquer le coup et arriver avec des, avec des gros noms. C'était plus Manatis, Ilame, qui étaient deux mecs qui sont connus un petit peu de, un petit peu de la scène. Et... Euh, c'est pas très bien passé c'est pas très bien passé la première <rire> saison non ça c'est pas très bien passé en vrai pas il y a pas il y, y a pas tout qui était ajouté pardon mais euh, au final on a moins on a fait une moins bonne perf que là cette année où on a mis il y a très peu d'ambition sur l'ol en tout cas à la base il y avait très peu d'ambition et euh, parce qu'on a on a eu des problèmes financiers puisqu'il y a pas de sponsor puisqu'avec puisqu'il y a eu avec les dramas tout ça c'était un petit peu compliqué de de, re, de rebondir pendant un moment donc du coup ben LOL, des... là cette année c'est des joueurs qui on paye pas beaucoup et qui au final font une meilleure perf que que les mecs de l'année dernière tu vois. Comme quoi Et sans, vraiment no flame genre grosse force à eux, il le savent que les aime de tout mon cœur les cinq joueurs et tout. Là on parle juste en termes de en là, termes là, tu de start, parles quoi. de fait. 1 égal 1, 2 égal 2, tu peux ouais. pas non plus dire le contraire. Et genre typiquement euh, à la job life il y, y a une direction sportive c'est qui qui décide des joueurs qui fait les rosters vous avez pris un coach c'est quoi un peu euh, genre typiquement là pour ce roster ça, ça s'est passé comment ça s'est passé comment Je te dis la vérité bah oui, C'est un, le... un, un truc que je n'ai jamais dit. Ah bah bah bah. Exclu. Euh, que, euh, non, mais vraiment, une vraie série, même les viewers, ils vont être choqués. Comment avoir une des équipes qui est parmi les premiers de Div 2 Ok. De base, il y avait un monde où l'équipe LoL s'arrêtait cette année. D'accord. Voilà. Et ça, même les viewers, ils ne le savent pas, je te bon dis truc. la vérité. Parce que euh, financièrement, on ne pouvait pas. Ok. C'était un truc qui, qui, allait nous rajouter, qui allait nous rajouter des coups. Et en fait, vu qu'on n'avait pas d'équipe, on n'avait pas de coach, on n'avait rien, on ne savait pas quoi faire, on s'est dit on va se mettre dans un bourbier et euh, ça, va faire, ça va nous faire couler. Et en gros, Acha qui, qui s'en va, qui se fait recruter par TDS, qui tire sa dernière révérence, et qui dit, Thomas, si jamais, plutôt que d'arrêter LOL, ce qui je trouve est dommage, et moi, moi ça me brisait le cœur de devoir arrêter LOL, je me suis dit, dit oh, peut-être qu'on va arrêter un an, et après on voulait reprendre, dans tous les cas je voulais reprendre. Hein. Mais euh, il tire sa révérence et il me dit, il y a 5 malades mentaux qui jouent en open tour, donc du coup qui est la ligue en dessous de la div 2, ils n'ont pas besoin de coach, ou en tout cas ils en ont un, mais genre ils sont entre, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont entre potes. Et tu, pour deux cacahuètes, ils vont jouer. Ok. Gros, grosso modo. <rire> non mais c'est vraiment. Hein. Et euh, donc du coup, moi, je suis là. Je, vraiment, c'était un, un, euh, un petit peu un moment difficile. Et je suis en mode, j'espère, j'espère ils vont dire oui, j'espère ils vont venir et tout, parce que je, ça, ça, me, ça me briserait le cœur d'arrêter euh, lol pendant un an. Ils disent oui. Donc nous, on leur dit, euh, on leur dit ok, comment vous voulez que ça se passe Parce qu'ils disent oui avec un, salaire, avec un salaire assez bas. Mais on leur dit, nous, si jamais vous voulez faire des bootcamps, si jamais vous avez besoin qu'on vous prenne un coach, si jamais vous avez besoin qu'on... Qu'on vous, qu vous aide à vous développer même en tant que joueur, l'image que vous avez, partir, les le ça. À ouais. partir du moment où vous êtes avec nous, nous on, a 100%, on est à on 100% derrière vous. On, on mettra tout, les, tout ce qu'on peut. Après, s'ils nous demandent un, un jet de privé pour aller, pour aller à Dubaï, frérot, force à toi. On n'a pas de cas à être, hein. <rire> <rire> Mais en tout cas, dans, les, dans, les, dans, dans ce qui est possible et, et faisable et euh, au final, ils le font. Ils viennent, ils nous disent nous, Thomas, tranquille, premier split, laisse nous faire. Euh, je parlais beaucoup avec, euh, enfin on parlait beaucoup avec Samuel, avec Croix Démon et du coup coach Nobreak Qui de base n'était même pas un coach pareil mais les, de base ne sont même pas des joueurs pros C'est juste des mecs qui sont très très forts, vraiment tous trop forts Avec des pics bien à eux, tu vois c'est des OTP Ils nous disent ouais c'est bon euh, laissez nous faire Faites L confiance Let us hook, cook On dit bon ok on les, on les laisse cook et tout Une game, on gagne, bon de la, de la chance, en plus c'était contre TDS, la meilleure équipe de la Div 2, première game, on gagne, bon Deuxième game, bon, on gagne De 0 <rire> Ok Troisième game, on Et là, tu commences à te dire oh! Là, disais, « Oh <rire> !» J'ai mis le doigt quelque part, là. Et en fait, le truc, c'est qu'en plus, ces, ces mecs-là, on, on a fait 7-8-8-0 pendant, pendant, pendant le, le début du premier split. Ces mecs-là ne scriment pas parce qu'ils n'ont pas le temps, parce que ce pas des mecs à plein temps, parce qu'ils travaillent, parce qu'en gros, il va, y avoir, il va y avoir Godzilla qui va, qui va, qui, lui, il va bosser, euh, Slayer qui va être au, au lycée, euh, Soria qui va bosser. Bref, ce n'est pas des mecs à plein temps. Ça veut dire qu'ils ont du mal à trouver des scrims, ils ont du mal à… C'est vraiment une bande de potes okay. qui sont juste trop forts ils sont vraiment trop forts. Et ça clique. Et ça clique. Et ça clique. Et ils ont un truc genre où tu regardes, de, tu regardes les voice voice-coms, ils spamment pas le vocal, ils savent ce qu'ils doivent faire, ils y vont, ils le font, c'est assez instinctif. Genre en open tour l'année la, dernière, ils jouaient, ils étaient même pas en vocal ensemble, juste avec des pings, ils arrivaient à ils, ils fumaient tout le monde. en open tour ils avaient même pas de vocal. Ils étaient pas en vocal. Moi, je il... même des connards d'étudiants, ils arrivaient vraiment. à <rire> ils se mettre sur Discord pour faire une game à ça. Oui, mais ils euh, voulaient même les gens du chat. il <rire> y a tout le monde, frère. Eux ils voulaient pas parce que tu sais, Slayer, euh, Slayer le petit, il a, il a, il a 14 ans, son, son PC est dans son salon, il y a sa mère qui cuisine derrière, il y a toute sa famille. <rire> tu sais genre okay, ils ont une famille de blédards un peu chinois, ça veut dire ils sont, ils ils sont beaucoup, ça, là, Et frérot genre que des masterclass que tu rigoles tu vois les tu vois les voice com t'entends les, vo les les vocaux ouais eh, les, les, le, vo vo exemple. le vocal des games tu, tu rigoles franchement ils sont ils sont incroyables j'aime ouais. trop c'est énervé ça c'est trop bien Et donc, du coup il faut, vous, vous leur mettez quoi par exemple que ce soit eux ou alors par exemple l'équipe VRN vous leur mettez quoi à dispo de temps en temps les locaux ils peuvent venir s'entraîner c'est quoi c'est quoi l'accompagnement regarde l'équipe lol je te le dis je, leur, je fais que leur spam leur dire on fait un bout de camp et tout ils peuvent pas malheureusement donc je vais on, on essaie de voir pour que le split 2, est-ce qu'ils vont pouvoir réussir à se libérer <rire> à des moments pour qu'on puisse faire un petit bout de camp qu'il y ait un petit truc quand même parce que de la vie quoi ouais de la vie euh, je leur ai dit sinon un petit cadeau mystère qu'ils auront si jamais ils arrivent à gagner le, à gagner le split 2, mais ça, ça, ça t'aura pas l'exclu mon frère Zach, désolé. Mystère, garde le garde ton mystère, pas de soucis. <rire> mais sinon, ouais, en vrai, pour, pour Valorant, eux, c'est différent parce qu'ils sont en Ligue, en Ligue 1, équivalent euh, par, rapport, euh, par rapport à LoL ou au foot. Ils sont en VRL. Donc, eux, ils ont euh, d'autres dispositions où ils ont vraiment ils ont deux coachs qui sont là. Lui, eux, c'est vraiment sérieux. Et eux, on leur, on leur laisse pas faire ce qu'ils veulent. Ouais. Parce que sinon. Bah, euh... C'est le numéro 1 de la Ligue française, juste au-dessus, c'est les VCT. Exactement. Et les VCT, c'est comme les, à la LEC. Donc là, on est sur du. Sérieux. Voilà. De c Je ne dis pas que la Div 2 n'est pas sérieux, attention. <coughs> Mais c'est juste qu'en gros, la Div 2, le contexte fait qu'on a pu les laisser <coughs> faire un petit peu prendre ce chemin-là, parce que ce n'est pas un truc qu'on fait d'habitude. Ouais. Mais vu le contexte, on leur... nous, on leur a dit, on vous laisse faire ce que vous voulez, on vous fait confiance. Donc du coup, bah, ça année, on, on, on reste sur nos paroles, on ne va pas les prendre en otage maintenant et leur dire, ouais, non, vous allez faire des bootcamps, de vous, allez, vous allez arranger, euh, virer toute votre vie ouais. privée pour faire des scrims et tout. Bien, tout. bien sûr, bien sûr. Par contre, en VRL, ils savent dans quoi ils sont embarqués. Donc eux, eux c'est scrim 13h, 13h, 20h, ils font des scrims, ils jouent toute la journée, ils ont deux coachs, analystes, là, là il va avoir un bootcamp normalement dans quelques, dans quelques semaines. Ok, très bien. Ils vont venir au loco à Bordeaux <rire> bah, Petite exclu, oui. <rire> <rire> Je fais mon travail. Ouais, ouais. J'avais la flemme de faire le mystérieux là. <rire> oui, bon, ah, j'ai vu sa tête, je suis mort. <rire> Vraiment, sa tête, elle était exceptionnelle. Ah, ah, ouais, ils vont les, là ils vont les faire, ils vont les faire à mes locaux. Euh, trop bien, très ouais. bien. Et du coup, euh, genre, euh, comment ça se développe Est-ce que même stratégiquement, ça t'a ajouté un truc pour toi, pour toi en tant que streamer Donc typiquement, d'avoir euh, des horaires où tu castes et où ça fait kiffer la communauté, il y a du monde qui suit, c'est cool et tout. Est-ce que stratégiquement ça t'ajoute un truc Genre ça te remplit des créneaux de stream et tout, c'est sympa, tu vois. Je vais te dire la vérité, là, il ils vont peut-être me prendre pour un menteur Vous mais moi, je l'ai jamais pensé comme ça. D'accord. Je J'ai jamais pensé comme ça, je me suis jamais dit moi en vrai euh, je me suis pas dit stratégiquement je vais me faire plus d'audience ou plus de trucs. Mm. Moi en vrai, c'était juste euh, je savais que ça allait me faire kiffer moi, je savais que ça allait me faire kiffer ma commu. Go. Go! Je, vois, je, me, je me dis pas, oui, machin, je vais péter le score et tout. D'accord. Je pense pas trop. Non, parce que tu vois, genre, on voit que tu castes, ah, la dernière fois que tu l'as hein. fait avec PA et tout, ouais. machin. Tu vois, ça, ça, se, voit, ça se voit que c'est quelque chose qui, qui est assez cool dans lequel tu mets des émotions, tu vois. Là, on est en 4-0. Non, mais je suis fou, on n'est pas en 4-0, on est en, en 5-0. Oh La VRL se passe bien On est en 6-0 mais, mais je suis un fou quoi On est en 6-0 en VRL là C'est incroyable ça On est en 6-0 ben, Ça se passe bien ouais. Et donc du coup, tu... le, but... De. Le, le but maintenant qu'il y a des, des bons résultats sportifs, c'est de faire quoi de faire encore grandir le truc, réussir à choper euh, à nouveau des sponsors, euh, essayer enfin ah, essayer bien. de trouver un modèle. Sachant qu'on sait que tu vois, les équipes e-sport, quand c'est juste du sponsoring, c'est difficile d'être à l'équilibre. Donc du coup, il faut aller plus loin que ça, peut-être des fois vendre des choses, ouais. avoir un vrai produit, des vrais contenus et tout. C'est un peu ça, ça t'inspire Nous là, actuellement, ce qui nous fait vivre, c'est mes subs. Je la vérité c'est les subs et le merch d'accord on, on vend des maillots euh, les sponsors c'est un petit c'est un petit peu dur je pense que les, les dramas qu'il y a eu ça a pas ça a pas arrangé puisqu'on avait on avait deux sponsors l'année dernière et là on n'a on plus de sponsors du tout donc c'est à dire on est vraiment en full en full indépendant euh, j'ai oublié ta question je sais, je sais plus sur quoi je devais chuter <rire> Ça pas être sponsor, je J'allais dire, est-ce que euh, tu te vois encore développer le truc, réussir oui, à trouver un bien, modèle économique bien. qui peut te permettre d'éviter d'être dans la merde, d'être sur fonds propres et tout machin, parce que tu peux être euh, comme ça, faire le philanthrope un peu sur fonds oui. propres, mais ça durera pas 5 ans, pas ans comme 10 comme ans ouais, c'est impossible tu vois. Non j'aimerais bien, moi, après moi le but c'est de, euh, de les amener le plus loin possible, je veux pas me brouiller les ailes à commencer à, à, à euh, je veux pas faire le kameto, je veux dire oui moi je veux gagner, je veux gagner je veux, là je veux que l'année prochaine on gagne les wars, je veux que euh, machin, tranquille le temps je veux qu'on aille le plus loin possible c'est sûr je suis pas en mode oui euh, pas d'ambition euh, tranquille on, on reste les gars euh, si jamais on peut aller en VCT on ira pas en VCT tant pis non non, non je veux qu'on aille le plus loin possible mais pour l'instant euh, il faut qu'on fasse avec ce qu'on a et pour l'instant on n'a pas euh, hormis hormis la commu et, euh, et la commu je crois à, à part la commu il n'y a pas grand chose donc du coup là on essaie de on essaie de, de faire bien ça se passe bien ça se passe bien sur lol euh, ça se passe bien sur valorant. là on est en 6-0 le week-end prochain on va affronter SBG Soudary donc on aura une grosse semaine et les résultats, ils vont, ils vont beaucoup, ils vont beaucoup dire. Mais sinon, euh, bien sûr, on va amener le truc le plus loin possible. Pour ceux qui ont envie de, de, de comprendre un petit peu, et si c'est quelque chose dont tu peux parler, si tu, veux, tu peux pas, il y a pas de souci. Euh, typiquement, une équipe, donc une équipe sport qui a le staff qu'elle a et qui a du coup un slot en LFL2 et en VRL, VRL. Ouais. ça coûte combien par mois Sans aller dans le détail. Sans coups, aller dans genre, le détail, dis-toi. Euh, en fait, tu, tu, tu me demandes combien. Donc, tu veux un chiffre Ouais. Un équivalent. Tu veux un chiffre Ouais. Ça permet aux gens de se rendre compte un petit peu, tu vois. Et si tu peux pas le dire, il eh ben, y a pas de problème. J'insiste pas. <rire> je sais pas. <rire> T'avoue que je sais pas. C'est plutôt Samuel qui gère ça. Euh, C'est plutôt, plutôt Samuel qui gère ça. C'est plutôt moi qui paye. Okay. <rire> tu vois. Mais en gros, dis-toi, euh, dis-toi, les, les, les joueurs Valorant, euh, je fais souvent la vanne. On les paye un tacos. Les, les gens, ils se doutent bien qu'on les paye pas, qu'on les paye pas un tacos, surtout vu le, vu le talent qu'ils ont. Euh, ça peut monter très vite, ça peut monter très vite, ça… J'ai pas le bon chiffre en tête, je pense. D'accord, je vois. Parce que tu sais, je me demandais, ça pouvait coûter 10 000, 15 000 par mois, la structure actuelle en peut-être 20, tu vois. Si il ça a ça, dit quoi, quoi Booba Il a dit quoi Il a dit… Elle m'a demandé combien ça coûte, comme si j'avais regardé le prix. <rire> eh ben, restons sur cette cote de Booba Chipporterie <rire> En plus la, la semaine dernière sur Popcorn, t'avais cité, t'avais dit la fouille alors que c'était Bouba. Là c'est vraiment Bouba, j'en suis sûr. Là, là j'en suis sûr. Là c'est bon, il n'y a pas derrière. Avec bah, tu m'aurais dit, je serais, venu, je, serais, je serais venu, avec le prix. Au pire, je te donnerai en hop si jamais. il n'y a pas de problème. Je... Mais ça coûte cher, ça coûte oui, cher. Tu coûte cher. la question, tu vois genre, Ça coûte cher, mais ce n'est pas, pas non plus le monde. Euh, je, vais, je vais, bien. Je, je, je mange à la fin du mois, j'arrive à payer mon loyer, c'est genre tout, tout, tout va bien non plus, tu vois Tout va bien. Tout va bien, c'est grâce hum, à la commu. Amdoulai. et encore une fois, merci à la commu, ça fait plaisir. Euh, en dehors de justement, Job Life, euh, par qui es-tu entouré et avec combien de personnes tu travailles En dehors En dehors de Job Life, par qui es-tu entouré autour de toi et avec combien de personnes tu travailles Que ce soit monteur, peut-être mapeur, peut-être euh, des gens qui te font des miniatures, peut-être euh, Samuel qui t'aide au business. Il y, y, -y. Y, y a plein de gens. Vas-y. Il y a plein de gens là de tête, je vais te dire. Samuel, qui est le chef un petit peu des euh, tout ce qui est OP, manager, talent, talent manager, tout ça. Moustouf, qui lui est mon cousin, qui va être le chef de projet des émissions. Qui, dès qu'il y a une émission, un concept, on passe par lui. Il y a ma copine, qui elle va gérer tout l'aspect la, comptabilité, secrétariat, euh, carré. Il carré. y a aussi ma sœur qui elle, va gérer euh, tout, euh, tout l'aspect euh, stylisme, euh, image de moi. Image physique, pas, euh, pas image... Mais en gros, voilà, elle m'habille, elle me coiffe. C'est réussi, hein J'ai des petites émissions quand je suis en stream, un petit peu moins, mais là, quand j'ai des, des, des occasions comme ça. Je témoigne, hein. juste avant que l'émission commence, elle est venue lui mettre un petit coup, elle lui a acheté <rire> la veste et tout. Non, non, ça se voit aux petits oignons. Ma mère, qui m'aide aussi euh, niveau comptabilité, ah bien. Qui, fait des trucs, euh, qui fait des trucs de comptabilité. Ah, c'est un vrai truc en famille, en fait. Ouais, c'est QLF, mon pote. Et euh, après, il y a Medicament, qui, lui, est mon monteur... Euh, le, un des plus. Franchement, il, il est tombé sur le meilleur coup de tous les temps. Lui, je le paye au moins, okay. avec un fixe. Ça fait deux mois que je pas fait de vidéo. <rire> oh la fraude et Lui, il est trop bien, il est là. Il... Ah, J'amuse un petit peu, mais en gros. Euh... Ah, il faut en faire ouais, C'est voilà. toi aussi oh, Oui, c'est ma, ma faute. Mais euh, du coup, médi Médicament qui est mon monteur, il y a euh, Arkizus qui, lui, gère toute la chaîne secondaire et tout euh, Twitch. Alors, en gros, il est chef modérateur et aussi chef de la chaîne secondaire. Où lui, il va prendre les redifs de, de Twitch, il va les envoyer à des monteurs, les monteurs ils vont faire un montage, ils vont le mettre sur la chaîne secondaire. Euh, bon, après les monteurs, les mini-makers, euh, je sais pas, j ai, j ai, tu sais que j'ai dû en oublier. Ah, mais, mais... c'est bien, c'est bien, a, tu vois, un... c'est pour que les gens se rendent compte un peu. Mine, de rien, mine de rien, il y a un, y a un, petit, euh, y a un petit écosystème hein, autour de moi. Incroyable. Parce qu'en fait, si tu veux, je voulais parler un peu de cet écosystème parce qu'en en fait, à la fin de la JL House que tu as annoncée il y a quelques mois, ouais. donc, du coup il y a 8 mois à peu près, 8-9 mois, est arrivée une nouvelle annonce plus récente, les nouveaux locaux à Bordeaux. Ouais dont on avait parlé même la semaine dernière sur Popcorn. Quel est le but de ces nouveaux locaux à Bordeaux Alors, pourquoi est-ce que vous en avez pris et, euh, et où est-ce que tu veux les mener Qu'est-ce qui est prévu pour ces derniers Est-ce que tu as prévu euh, de, par exemple, ramener ton staff plus proche de toi Qu'est-ce qu qui va changer par rapport à JL House euh, Quelle est la valeur ajoutée un peu de ça Est-ce que... En fait, je me demande si, vu, vu comment tu me poses les questions, est-ce que ça devrait être normal d'avoir ce genre de, de, de réponse Parce que je t'avoue que je n'ai pas la réponse. Et eh bah ben en fait, c'est... Genre concrètement, t'as pris des locaux pour quoi Ben oui, mais en fait, j'ai pris des locaux pour faire du contenu. Genre je ne saurais je, je, pas te dire... Euh, j'aurais pas te dire est-ce que je vais faire euh, une Coupe du Monde là-dedans, tu vois. Genre en vrai, moi, moi j'avais envie, envie surtout de séparer. Le truc c'est que ça faisait un bail que euh, je, je, je streamais là où je dormais. D'accord. On avait la là où on était plein, j'avais pas, pas forcément d'intimité. Euh, on en avait quand même parce que la dernière où c'était quand même grand et tout mais bon euh, j'avais envie de séparer et de me dire là je vais prendre un endroit où juste ça sera réservé au taf au travail euh, pas forcément pas, même en dehors du taf mais juste euh, voilà de me dire là je vais si jamais par exemple toi tu veux venir je vais faire une émission tu vas pas te dire ouais tu vas, tu vas pas croiser un caleçon à moi tu vas faire un carte de bain ou, euh, en vrai je voulais, juste, euh, je voulais juste un petit peu tourner la page et marquer le coup et je voulais pas euh... en fait après la JLA ou V3 je me suis dit bon Soit je me prends un appartement, je stream dans l'appartement et c'est très honorable, hein, gros respect à ceux qui font, à ceux qui streament dans leur appartement, il n'y a, a pas de galère par rapport à ça. Mais je me suis dit par rapport à ce qu'on avait fait avant, il fallait que soit je vais « régresser » entre guillemets ou je vais juste rester dans un appartement, soit j'essaie je, de trouver un petit step up et de me prendre des beaux locaux, de les aménager bien, qu'on puisse vraiment faire ce qu'on veut et qu'on puisse faire le contenu qu'on veut sans avoir de limite. D'accord et moi c'est juste ça que je voulais parce que je suis, je suis simple et donc à l'heure actuelle c'est ça genre as ton appart à Bordeaux tu te lèves le matin tu vas aux locaux tu rentres le soir j'ai pas encore trouvé d'appart d'accord j'ai pas encore trouvé d'appart donc là je, je, je navigue un petit peu entre hôtel et Airbnb mais euh, sinon en gros ouais bon, sinon c'est j'aurai mon appart hop je vais mes, je vais je me lève je vais à mes locaux je fais mes trucs j'ai tout ce que j'ai tout ce que j'ai à faire et en même temps parce que là tu vas sûrement me dire pourquoi, pourquoi prendre des, des aussi grands locaux c'est que je voulais quand même je, je suis euh, tu sais quand je te disais je suis je suis, je suis un ermite mais en oui. même temps Dès que j'ai des amis, j'aime bien qu'ils soient proches de moi. D'accord. J'aime pas. Je sais pas ça me fait chier de pas avoir mes potes. C'est bien d'être sur Discord et tout, mais j'aime bien, bien qu'on puisse, qu puisse se voir et du physique. Des... Ouais, exactement. Et, euh... et je voulais des grands locaux, comme ça je me suis dit, si jamais au moins, ben euh, voilà, des gens, des gens avec qui j'aime euh, bien stream, que ce soit Kada, Mora, Wati, d'autres, euh, s'ils veulent venir prendre leur PC, ils peuvent faire leur live. Si jamais on veut faire euh, euh, un truc bête, si jamais on veut faire un, un rush wo, Okay. On prend tous nos PC, on se met... On le pose et on peut se donner on... pendant une semaine en sans fait, problème. voilà, on peut faire ce qu'on veut. En gros, moi, je ne suis... me dis pas, je vais prendre des locaux pour, à terme, pouvoir faire ça. Je me dis, je vais prendre des locaux pour, le jour J, pouvoir le faire. D'accord. Tu vois un petit peu comment je pense Bien sûr, carrément. Et avec, en plus, la possibilité, la flexibilité de pouvoir faire genre, des émissions, de ouais. faire, comme tu as dit, genre, un bout de camp, accueillir des gens, faire ci, faire ça. Genre l'émission, là, on, avait fait, on a fait l'émission de Kada, euh, la, la BAC, la Brigade Anticancre. L'émission, on l'a fait... Euh... Bon, lui, lui il, a, il a un petit peu plus bossé quand même, mais en gros, en termes de ce qui s'est passé aux locaux, ça a, mis, ça a mis deux, trois jours de, de setup, de, de décoration, d'achat de matériel, de tout ça. En deux, trois jours, on avait, on avait tout qui était, qui était déjà prêt. Et, et ça va quand même te sortir fort, tu de pouvoir faire ça trop aussi bien. vite. Bah c oui, c'est trop bien, c'est trop bien, ça fait plaisir. Mais c'est ce que je voulais, c'est que je me dis, voilà, genre, euh, tu sais, moi, je suis souvent un mec, je, je suis en impro. Je pense pas, j'arrive n'arrive pas à me projeter dans six mois, c'est-à-dire là, on s'est dit, on, tiens, on veut faire une émission, vas-y, on l'a fait. La semaine d'après, on l'a fait. Et okay. tu as envie d'y créer une certaine régularité à cette capacité de l'utiliser vraiment Ouais, ouais. Genre, tu sais, ne pas avoir les relents de chez Prism, où par exemple, tu avais un endroit de ouf et vous l'avez pas assez exploité. Genre, cette fois, tu as envie de pouvoir ouais, te ouais, dire, ouais, tiens, non, là, oui, c'est un... locaux, on, on a capitalisé dessus. À fond, à fond. j'ai envie de pouvoir, en fait, j'ai envie d'exploiter chaque, chaque petit centimètre. Euh, j'ai un problème aussi, c'est que moi... Je suis vraiment trop un streamer. D'accord. Tu vois, je suis vraiment, vraiment un streamer. J'aime trop. J'arrive au loco, j'ai envie de stream. J'ai pas envie de faire des TikTok, j'ai envie de faire des vidéos YouTube, j'ai pas envie de faire des posts Instagram. J'ai envie de J'ai envie de faire un stream, j'ai envie de lancer un stream, j'ai envie de jouer à GTA, j'ai envie de jouer à Valoré, j'ai envie de jouer à LOL, j'ai envie de jouer à Power Simulator, Simulator, j'ai envie de stream. Et donc, ça, c'est un truc où il faut que je me remue le cul parce que quand je suis tout seul, si jamais j'ai pas un mec qui vient et qui me tire sur le bras, et c'est pour ça que Kada, Morawati, qui sont vraiment. Les, les principaux, en plus de fake, fake mmh. je le compte même plus parce que lui, ça y il est, dans, ah, lui, il est, il est dedans. ancré dans les locaux, mais euh, qui, sont des, euh, qui sont des mecs qui vont me tirer à me dire, euh, oh viens, on fait ça. Et Kadak, tu vois, il m'a dit, euh, allez, on fait, on fait une émission ou euh, en gros, moi, j'ai besoin de ça. Sinon, je vais dans la facilité et je me dis bah là, je vais sur mon PC, je stream et je vais me régaler comme ça. Mais c'est assez drôle parce que tu vois, depuis tout à l'heure, on parlait un peu de ton évolution et on sent que, que, que tu as grandi, tu vois, même humainement, mmh. ça se voit. Est-ce que cette étape-là, là, maintenant, de savoir se bouger le cul et sortir encore plus de sa zone de confort, est-ce que ce n'est pas la prochaine étape de ton processus de « je grandis » Peut-être. Hein. En vrai, peut-être, je sais. Je tu <rire> me fais le psychologue, là, ça que je ne sais pas. Frère. On essaye. On <rire> J'essaye de t'amener peut-être un si peu. Jamais, si jamais j'arrive à, euh, à avoir ce déclic, euh, ben, euh, tant mieux. Parce que je pense que c'est ce qu'il faut. Parce qu'il ne euh, faut pas mettre ses zones dans le même panier, comme on dit. Après, ça fait longtemps qu'on me dit ça, mais ça fait longtemps que ça marche pour moi sur Twitch. Mais... Euh, J'aimerais bien, j'aimerais bien réussir à me diversifier, ouais. T'as dit chez DFG que t'attendais que les gens soient à 100% avec toi en termes d'amitié. Ouais, c'était paroles. Oui, c'est <rire> moi qui l'ai dit. Est-ce que cette mentalité t'a déjà posé problème avec des gens ou avec d'autres créateurs Oui, oui, parce que je, en fait, je suis trop, euh, je suis trop protecteur. En... <rire> En fait le mot, euh, il, est, il est bizarre mais en vrai c'est que par exemple à partir du moment où tu vas rentrer dans mon cercle d'amis et eh ben je veux le meilleur pour toi. Okay. Et le problème, mon problème, c'est qu'en voulant le meilleur pour toi, je vais avoir tendance à euh, pas te l'imposer mais à, euh, à être très insistant. C'est-à-dire que si jamais par exemple moi tu me dis, euh, imagine, imagine toi et moi, on t'es on, es au loco, t'es avec moi et tu me dis ouais ça il faut que j'aille faire ça et moi je, je sais que c'est une mauvaise idée, et eh ben frère je vais, je, vais, je, vais, je vais te retenir de toutes mes forces et en fait ça peut porter préjudice avec des gens où des fois, bah, euh, les gens, ils ont besoin de faire leurs erreurs, ils ont besoin ouais. de connaître un petit ils peu. Ils ont besoin d'apprendre par eux-mêmes. Ouais, exactement. Et ben, souvent, bah, ça me fait mal au cœur, parce qu'au final, malheureusement, j'ai souvent raison. D'accord. Mais, euh, mais c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut souvent. Hein. Et ça, tu commences toi-même, en grandissant, ouais. à comprendre je que des fois, c'est nécessaire. Je fais... Non, je ne le fais plus, là, ça y est. Peut-être de ne pas insister. Ou... Non, maintenant, en gros, je vais, je vais le dire une fois, je vais dire, franchement, ça, je pense que, que c'est un, un mauvais bail. Si jamais ils veulent le faire, qu'ils le fassent, mais après, il ne faut pas venir me dire, ouais. Euh, T'avais je... raison, ouais. Ouais ou euh, ⁇ oh putain comment je fais euh, frère ?⁇ Tu vois, ça y est. Je te l'avais dit. Ouais. ouais. <rire> ok. pour à toi. T'as jamais eu un exemple d'un truc genre où tu pensais vraiment que c'était une mauvaise idée et où ça s'est quand même fait ou alors ça s'est pas fait parce que tu pensais que c'était une mauvaise idée ?⁇ Euh... J'en ai, mais est-ce que j'ai envie de les... ⁇ <rire> Je pense que j'ai pas envie de les étaler à la voix haute. Pas de problème, mais oui. Je respecte, il a pas de souci. Il y a un truc euh, qui était euh, justement assez particulier. En fait... Que ce soit quand euh, on a, as été annoncé à Popcorn ou alors dans mon émission, c'est vrai que dans ta commu, il y, y avait un côté très vite, et tu, tu, tu vois, qui très vif qui m'a étonné, parce que moi, je suis pas tu vois, de fou, c'est euh, « Ouais, fini le boycott <rire> Ouais, ça y est, c'est terminé Il n'y a plus de boycott, il n'y a plus de machin, tout ça, nana. » Et des réactions, genre, très vives. Qu'est-ce que tu en penses de ça Est-ce que tu penses que tu es boycotté est que, Quel est le côté, justement, de ça et, et, et genre, Parce que, limite, tu vois, il y avait un côté… Euh, alors, je vais utiliser ce mot, mais ce n'est pas vraiment ce que je pense, mais un mode seul contre tous, tu vois, qui non. se non. ressent très vite, même parmi les en gens qui et tout. Et qu'est-ce que tu penses de ça je pense, je, Le mot boycotter, il n'est pas bon. C'est qu'en gros, je, je peux comprendre ce qui s'est passé. C'est qu'il y, y a eu des dramas qui sont passés. On ne va pas, on va pas remuer, le, remuer le couteau et tout. Mais euh, forcément, quand il y a des dramas comme ça, je pense que les créateurs de contenu, ils vont prendre un petit peu de recul. Okay. Et ils vont se dire, euh, ok, on va, on va attendre de voir un petit peu comment les gens ils réagissent, comment ça se passe, avant de pouvoir recommencer à fit avec lui. Parce que... Euh, dans les moments comme ça, t'as pas. Envie, et je, je comprends, genre un mec, je sais pas moi, un mec, un streamer, il a pas envie de salir son image, à prendre des risques, à, à refaire un truc avec Bien moi, sûr. alors que ça se trouve à tout moment, euh, je suis le roi des, je suis le roi des, je suis le, roi des, je suis le roi des, des, des mecs bizarres et tout. Donc je pense qu'il fallait cette petite période d'adaptation où les gens ils se sont dit bon, ok, on va voir un petit peu comment ça se dégoupille, on va voir comment ça se passe. Et, euh, et là, ben du coup, ben je suis redevenu stable avec mes locaux, avec mes trucs, avec mon contenu et tout. C'est normal qu'il y ait de l'actualité autour de moi, c'est normal que du coup je, je fitte avec d'autres gens. Est-ce que c'est du boycott C'est pour ça que moi, pour moi, c'est pas du boycott, mais euh, je suis, je suis, je comprends que les viewers, eux, ils soient contents de me revoir fit avec euh, avec Dorian. droite à gauche. Ouais. De base, je suis un mec qui ne file pas beaucoup avec des gens. Puis au final, je me suis mis avec, à fit un petit peu avec euh, avec tout le monde en vrai. Et il euh, y a eu et puis plus du tout. Et là, donc du coup, vu que ça revient, euh, ça revient, ils sont contents. D'accord. Et tu penses que cette période tampon a été nécessaire Je pense que je pense que oui. Je pense que oui. Je pense que ça fait du bien. Euh, je pense ça m'a fait du bien à moi. Pour me recentrer un petit peu sur ce que je voulais et, euh, et sur, euh, sur, sur avec qui je voulais m'entourer, avec qui je voulais faire des trucs ou, euh, ou même moi tout seul, ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire. Et je pense qu'il fallait aussi pour, euh, pour les autres streamers, comme je t'ai dit, je les comprends 100% de ne pas vouloir prendre de risques, à se dire euh, tranquille, on attend que ça passe un petit peu. Et après, une fois que, que c'est passé, euh, c'est bon. En parlant de ça, comment est-ce que tu as traversé justement ces mauvaises périodes et ces périodes un petit peu de drama Parce qu'on sait justement, tu vois qu'il y a eu toute ces questions, ces trucs, ça a bougé partout. Il y a même à l'heure actuelle encore des réactions assez vives, tu vois, de mmh. gens. Même des fois, quand c'est des choses qui remontent, ou tu vois, beaucoup de gens veulent encore dix fois remuer ou discuter tout ça, machin. Tu l'as vu, même ne serait-ce que quand je t'ai annoncé, tu vois, genre euh... hier. Est-ce que tu trouves que c'est justifié, qu'il y a un côté injuste Et toi, comment est-ce que tu as traversé cette période-là, genre humainement Je pense, je pense, c'est pas à moi de dire est-ce que c'est juste, est-ce que c'est injuste. Moi, je suis euh, bah forcément, ça me, bah, c'est dommage, quoi. Je suis triste, quoi. Je sais pas. Je te dis sourire au mais c'est normal, ça. Après. J'ai appris, j'ai appris à, à plus faire, à plus trop euh, prêter attention au réseau et, à, et encore moins à ceux qui m'aiment pas, parce que je me dis que de toute façon ceux qui m'aiment pas, je stream pas pour eux. Je vais plutôt stream pour ceux qui m'aiment. Donc, euh, ben, euh, faut continuer de, de, de, de, de convaincre, de convaincre ceux qui m'aiment. Et euh, attends, c'était quoi le, la première partie de ta question, comment j'ai vécu le, le drama et tout Quand quand j'ai eu les dramas, je te dis la vérité, j'étais au fond du trou parce que on avait plein de projets qui arrivaient, on voulait faire plein de choses et ben au final, tu te retrouves à être un petit peu, un petit peu euh, dépassé par les événements. Et c'est ce que j'étais j'étais vraiment j'étais je sais pas euh, je sais pas quelle quelle force mentale j'ai eu pour réussir à, à remettre à remettre les pieds dans le bain et tout si vérité, ouais. maintenant avec du recul mais euh, je pense qu'il qu fallait et j'avais j'avais pas envie de me laisser de me laisser abattre et de me laisser porter par euh, par, par, par la tristesse as, tu vois t'as jamais pensé mais... à arrêter non. non non non franchement j'ai jamais pensé à arrêter je, je voulais euh... en fait j'avais j'avais besoin de changer d'air et c'est pour ça que en gros je pense que deux semaines après, deux trois semaines après le drama, j'étais déjà en train de me dire on déménage. Ok. Tu vois, je voulais, je voulais pas rester dans la, dans, dans, dans la même maison. Faut, faut pas qu'on garde ce mood, ouais, ce truc. En fait, il fallait que je change d'air. Il fallait que je change d'air. Je voulais changer de vie, je voulais changer de maison. Je voulais, je voulais vraiment tout ce que je pouvais changer, euh, le, le, le, le changer. Ouais, secouer le cocotier, genre. Ouais. Et, et en fait, souvent, c'est quand, quand je me mets dans mes retranchements, quand je me mets en danger, c'est là où je suis le meilleur, entre guillemets. Ok. Et. Euh, et, et, et j'avais encore la maison, j'avais encore, encore le, le, le bail, il y a tout qui se passait bien et tout. Gros coup de tête, j'ai appelé le propriétaire, je lui ai dit à la fin du mois, je ne suis plus là. Je suis parti à Bordeaux, j'allais dans des Airbnb, je, je, je streamais chez, chez EGS, ils m'ont accueilli encore. Dédicace à vous, EGS, si, si vous voyez ce stream. Mais euh, ils m'ont accueilli au dernier moment. Mais en gros, quand je suis parti à Bordeaux, je suis monté dans la voiture, j'ai pris mes affaires, je suis allé dans la voiture. Je ne savais pas où j'allais dormir, okay. je ne savais pas où j'allais stream, je ne savais pas ce que j'allais faire. Heureusement, tu vois, genre, je savais que j'ai continué, j'étais pas à la rue, je pouvais me prendre un hôtel et ouais, tout. Mais, sûr, euh, mais je savais pas. Et euh, je suis resté à Bordeaux, 2-3 semaines, tous les jours j'ai visité des locaux, tous les jours j'ai visité tout ce que je pouvais parce que je voulais pouvoir arriver et rebondir avec quelque chose de nouveau, avec quelque chose de frais, et quelque chose qui n'allait pas me faire ressasser le passé tout le temps. Et euh, bah c'est ce que j'ai fait, et au, bout, au bout de 3 semaines j'ai signé le locaux, la semaine d'après j'ai eu les clés et, et c'est ce qui m'a le le plus me sentir mais ce qui m'a le plus aidé dans, dans tout ça quoi ça a l'air d'avoir fait du bien là cette période justement c'est partir je prends les, ouais. les voitures de, enfin les, les affaires de la voiture ouais. je change de ville change d'environnement ah il, il, il me fallait parce que en fait sinon moi je suis trop un mec euh, je suis trop un mec qui cogite je vais avoir tendance à cogiter ouais est-ce que ça j'aurais dû faire euh, est-ce que j'aurais dû faire comme ci si, est-ce que j'aurais dû faire comme ça est-ce que est-ce qu'au final c'est ce que, euh, -ce qu ce que j'ai fait c'est bien est-ce que j'ai fait c'est pas bien est-ce que j'aurais pu le changer et euh, si quand, quand tu restes enfermé tu vois quand as des moments où euh, d'ailleurs d'ailleurs même pour même pour vous euh, les qui regardent des en général quand vous avez des moments où euh, ou qui sont, qui sont durs, il ne faut pas rester enfermé. Ouais. C'est vraiment un truc où il faut, il faut sortir, il faut évacuer, il faut aller voir ses amis, il faut, euh, il faut, faut faire quelque chose. Okay. Si jamais tu restes enfermé chez toi, tu ne sais, tu vas, tu vas faire que penser aux problèmes, tu ne vas faire que penser aux trucs négatifs et c'est mauvais. En tant que leader de la JL, et quand je dis JL, je parle en tant que crew, tu vois, mm -hmm. avec euh, tous tout, tout ceux qu'on connaît, euh, Fake, euh, Walid, Nono, tout ça, machin. Qu'est-ce que tu as appris en quelques années dans ce rôle-là Genre, qu'est-ce que tu retiens un petit peu de ce rôle un peu de, de leader Tu as Vu que tu es celui qui lead un petit peu le crew, qui en général porte un petit peu les concepts, mais en avant les autres, euh, d'où partent les idées, valide des choses, invalide des. Qu'est-ce que tu as appris en quelques années Qu'est-ce que tu en retiens J'ai appris à pas trop l'être. D'accord. Pour ce que je te disais justement, tu vois, tout à l'heure, euh, à pas, être un leader, c'est bien, mais il ne faut pas trop en être un non plus. Euh, ce que j'ai appris, j'ai appris, hein, je pense, à, à me détacher un petit peu des gens. C'est triste à dire, on dirait que c'est triste, mais ça l'est pas. Ok. C'est vraiment genre juste. Euh, de me dire, OK, ben, euh, lui, lui c'est mon frérot et tout, mais attention quand même, Thomas. D'accord. Euh, ça ne veut pas dire que toute ma vie, j'étais entouré de, de, de gens qui m'ont trahi parce que les gens, ils aiment, ils aiment bien aussi se raccourcir. Oui, tout le monde a trahi Thomas et tout. Non, il faut, faut, faut, faut arrêter. Mais euh, juste de me dire, voilà, les gens, des fois, ils viennent dans ta vie. Ça ne veut pas dire que jusqu'à la fin de ta vie, ils vont rester, ils vont rester avec toi. Okay. Ça, tu vois, chacun a son truc. Mais sinon, ouais, sinon grosso modo, là, c'est ce qui me vient le plus en tête en vrai. La capacité à savoir un petit peu se dire que ça ne va pas rester à vie et qu'on peut passer un peu à autre chose yeah. C'est triste, mais il y a du pro dans nos relations. D'accord. Il y a beaucoup de pro dans nos relations. Et c'est un truc que j'avais du mal à admettre, à conceptualiser. Je me disais, moi, peut-être que j'étais un peu naïf, où je me disais, ben, hein, je m'entends bien avec ce mec, je m'entends bien avec ce mec, c'est mon gars. Mais en vrai, c'est vrai que souvent, dans les relations entre, entre streamers, entre créateurs de contenu, il y a beaucoup d'amitié, hein, mais il y a aussi un côté professionnel où euh, il, faut, il faut savoir faire la part des choses. Et où chacun mène sa barque un petit peu. Exactement, exactement. Il, faut, il faut savoir différencier, parce que oui... C'est vrai, un mec, ça peut être ton ami, mais aussi, c'est aussi, aussi un streamer, il a aussi des intérêt à lui, qu'il doit défendre, qu'il doit faire et tout. Sur cette période-là, parce que maintenant, ça fait quand même quelques années que le collectif, il existe, je vais te demander de te mettre un peu genre, en situation. Ouais. Tu vois et je vais te poser la question sur ces quelques années avec la JL, donc que ce soit les, les JL House, les contenus que vous avez fait, les émissions, les CIL, et ça prend vraiment l'entièreté dans ta tête. Si tu devais avoir un regret, donc un truc que tu ne referais pas, Quelque chose, donc une fierté, quelque chose que tu referais. Genre, tu dis, ouais, ça c'était vraiment, je suis fier qu'on ait fait ça. Et quelque chose à améliorer. Genre que tu te dis, OK, ça, on l'a fait, mais c'était pas à son plein potentiel. Je te laisse réfléchir, tranquille, prends réchir, ton ça. temps, frérot, mets-toi en situation et tout. Et, et voilà, et j'espère que le chat vous allez bien. Je le laisse le temps de, de réfléchir. <rire> en fait, ça va paraître un petit peu bateau, mais je pense que je suis croyant. Oui. Et je pense que ce qui t'arrive dans la vie, ce n'est pas pour rien. ouais je pense qu'il y a plein d'erreurs que j'ai faites, je pense que c'est sûr, mais à mon avis, tout ce qui s'est passé, moi en tant que croyant, je me dis que si jamais ça s'est passé, c'est pas pour rien. Donc je sais pas si je changerais les... Est-ce qu'il y a des trucs que je regrette Oui. Est-ce que je les changerais ben Je sais pas. Parce que peut-être qu'au final, il fallait que j'en arrive là un jour ou l'autre. Genre ouais, une notion un peu de make tube. Ouais. Mais dans ce cas-là, par exemple, s'il devait y avoir genre, euh, un regret, un regret, tu que ça peut être une vidéo, ça peut être un contenu, ça peut être euh, un, un, la façon d'avoir abordé quelque chose, tu vois, c'est très vaste. Genre, c'est pour ça que tu vois, j'ai essayé de mettre un peu les formes et de dire global. Mais après, pas que regret d'ailleurs, quelque chose que tu referais. Genre, ça peut être samedi canap, j'ai kiffé, je referais, tu vois. Euh, ou peut-être à améliorer, tu vois. Je sais, pense... es, j'essaye d'être vraiment vaste. Franchement, ça, je suis désolé parce que ta question, elle, elle, elle était cool, mais je pense qu'il n'y a, euh, a rien que je referais. Ok. Mais il n'y a rien que je regrette d'avoir fait. D'accord. Tu vois Genre, euh, je pense que ça s'est passé, Tain, elle est trop nulle ma réponse, <rire> je suis désolé. Pas mais, soit, mais, mais, mais je... Moi, moi je mets en place les trucs, c'est toi après. Je, je sais, je, je sais mais c'est vrai que voilà, en fait ça s'est passé comme ça s'est passé et j'ai eu des bons moments, j'ai eu des mauvais moments, j'ai eu des moments que j'ai bien aimé, des moments ouais. que, que, que j'ai pas bien aimé que je regrette et que je, je referai pas, mais... Euh, je sais pas un, un truc bateau, je t'aurais dit on aurait peut-être plus dû euh, mieux exploiter la House V3, faire plus de contenu, un okay. truc comme ça quoi mais bon, plus de YouTube, plus de... Ouais, plus de, plus de YouTube, peut-être un peu plus me me, me, me diversifier, peut-être plus me divertir, enfin me ouais, me, div me diversifier Diversifier. Ouais, ça. Quelque chose comme ça Ouais, quelque chose comme ça dans les... Ça me barre là. OK, il y a pas de souci, je vous pose la question il y a pas de <rire> Je sais que ça, des fois ça peut être un peu moins inspirant selon les personnes, il y a aucun problème. c'est assez cool ce qu'on va passer à une autre euh, une autre un peu euh, Mise, euh, mise en situation. Euh, je suis allé regarder le classement et, et on a un asset, euh, on a fait avec euh, cet asset euh, que le, la régie va passer. Je suis allé checker le classement des plus gros euh, streamers francophones. Okay. Donc, dans ce classement des plus gros streamers francophones, avec euh, les audiences, etc., j'ai retiré euh, ceux qui avaient moins de 50 heures streamées par mois. Parce okay. que s'il y a quelqu'un qui streame stream que 15-20 heures, mais qui fait que des grosses émissions, c'est un peu biaisé. Moi, j'ai gardé ceux qui ont quand même un certain volume de live. Ça donne <rire> ce classement. Donc, on voit Amin, Squeezie, Kamel, Gotha, Zerator et on tu t'es parmi les plus gros streamers français, c'est factuel. Est-ce que, en tant que top streamer francophone, est-ce que tu te sens une responsabilité vis-à-vis -vis de la plateforme et de son évolution et de comment elle bouge Est-ce que toi, tu te sens, en tant que gros streamer, tiens, maintenant, il se... la plateforme se comporte de cette manière Tiens, il euh, y a des gros événements. Euh, tiens, il y a des choses qui se font. Il faut que moi aussi, j'y mette euh, ma part. Euh, non, parce que je pense que je ne suis pas impliqué par la plateforme dans les événements qui peuvent se passer. En tout cas, pas beaucoup. Du coup, moi, je me sens je vais me sentir responsable par rapport à ma communauté, par rapport aux valeurs que je veux leur inculquer, par rapport à, aux messages que je veux leur transmettre, et par rapport à la plateforme. Euh, C'est Twitch, euh, il... ah, je ne sais pas, je ne vais pas... En fait, c'est ni du tir, ni, du, euh, ni de la reconnaissance, mais en vrai, genre Twitch, juste, on a une relation de. Ouais. Oh, je suis un mec qui se sur leur plateforme, quoi, c'est tout. Je suis pas. Euh... Moi, je, suis pas les... je suis pas sur les affiches. Euh... Bien sûr. Bien sûr. <rire> je ne euh... parlais pas de Twitch en tant qu'entité. Je parlais plus en tant que communauté française, oui, alors, alors... tu vois. Ah, en tant que communauté française, oui, mais. Parce ma que je compte... sais que Twitch et Amazon, ils s'en bat les couilles. Donc. Oui, oui, oui c'est pour ça. <rire> c'est pour ça. Ok. Non, oui, ma commu à moi, oui, je sais que c'est un truc que je n'avais pas... pas avant, que je ne me, rendais... me rendais pas compte, mais à force, je me rends compte que il y a plein de jeunes il y a plein de mamans il y a plein de papas qui regardent mes streams il y a plein de il y a plein de gens qui euh, qui qui sont euh, que, que, je, que je vais influencer en fait malgré moi mmh. encore plus que dans la dernière fois j'en parlais ou tu sais un instagrammeur quand il, il fait il va faire un partenariat ou quoi on sait que c'est un partenariat mais en dehors de ça je sais pas mais moi le truc c'est que les gens ils sont tellement attends, attends j'aimerais bien je, bien formuler ouais, c'est euh, tranquille il y a pas de problème un youtubeur, oui. par exemple Squeezie, oui. il va faire une ou deux vidéos par semaine, yes. des vidéos qui vont durer 30 minutes, yes. ça fait qu'en tout, sur une semaine, il a fait une heure de contenu, entre guillemets, vraiment, c'est exemple random, ça veut dire qu'un mec comme moi, qui va stream genre 10 heures par jour, tu vois ma communauté, un mec qui reste pendant 10 heures sur un live d'un autre mec, c'est quand même qu'il le considère un petit peu, carrément. Et en fait, ça, j'ai eu le déclic il y, a, il, y a, il y a quelques mois où je me suis rendu compte qu'en vrai, il y avait une vraie relation entre les viewers et, euh, et moi. Bien sûr. Et qu'il fallait que je sois euh, pas euh, impeccable en termes d'image, parce que quoi qu'il arrive, je vais jamais leur mentir, je serai, je serai toujours au même en stream et tout. Mais qu'il fallait pas que je véhicule non plus, il faut, faut, faut que je fasse attention à ce une, que… Une certaine éthique. Ouais, voilà. En gros, euh, parce que sinon, euh, les gens, tu sais, des fois, tu vas dédiaboliser quelque chose qui… Euh, et en vrai, c'est une dinguerie. Il faut pas faire. Ouais, qui est néfaste. Ouais, je vois. Et toi, en tant que genre euh, euh, gros streamer qui voit un peu l'évolution, qui voit les grands projets qui se font au fur et à mesure, alors, je vais pas toutes les citer, tu vois, mais euh, euh, France, Espagne, mais, GP euh... Explorer, tout ça, machin. Tu te sens une responsabilité vis-à-vis -vis de ça, te, entre guillemets, peut-être d'en faire toi-même, genre peut-être de te mettre à niveau, ou alors de suivre le truc, euh, ou alors tu t'en fous, euh, genre euh, être dans ton coin, ça te suffit Non, je pense que pas parce que c'est pas parce que Intel va faire. Euh... France-Espagne ou un hôtel va faire GP Explorer que, que j'ai envie de faire pareil. Franchement, je suis, je, suis, je suis vraiment pas trop, je pas trop dans, dans ce game-là. De toute façon, c'est un truc que j'ai toujours revendiqué. Moi, je ne suis pas avec des émissions. OK. Je l'ai jamais été. Je, je le fais pour faire plaisir à, à, mes, à mes abonnés, pour faire plaisir à, à ma, ma commune et tout. Mais ce n'est pas un truc de, qui, de base, je fais. Ah, ouais, les émissions, c'est pas ton truc Non, pas trop. Franchement, pas trop. Et moi, euh... bon, je suis un... Je suis un streamer de, je suis un streamer de bureau. Ok. Genre toi <rire> les événements, les trucs, machin, ça te parle pas du tout. C'est bien, mais si on m'invite, si on je le fais avec plaisir et tout. Mais sinon, je. Vais... pas porteur de projet toi-même. Non. Ok. Non non non, je t'avoue que c'est pas quelque chose qui te tenterait. Occasionnellement, ouais. Occas occasionnellement, si. Mais pour l'instant, pour en tout cas là, à l'heure où je te parle, c'est pas, euh, c'est pas ma priorité de faire des événements. Je vois. Parce que tu vois, genre, en fait, si j'essayais d'amener la question comme ça, c'est parce que tous les plus gros streamers, un petit peu, apportent un petit peu des events à leur manière, tu vois. Mmh. Genre, euh, que ce soit Domingo, Zerator. Euh, genre euh, Gotha, euh, même Mister MV, euh, tu euh, Amin, Billy et compagnie, tu vois, tous un petit peu des events. Et je me demandais si toi, à ton échelle, tu te sentais un peu redevable de ça, ou si c'était quelque chose que tu te sentais que tu devais faire, tu vois. Bon, a priori, tu me dis que non, mais justement, c'était intéressant. Non, ah, mais je pense, et je pense, je pense, c'est bien pour le paysage, pour le paysage de Twitch, parce que les gens, ils, ils sont, ils aiment bien comparer les, les, les, les gens, les gens qui regardent. Ouais. Mais mais c'est bien aussi. Je pense d'avoir des, des mecs, des mecs comme, euh, comme Amine et Billy qui à chaque fois vont faire un stream et ça va être, ça va être un banger euh, parce que euh, leur stream il est, il est, il est travaillé ou un mec comme Domingo qui va être un petit peu entre les deux qui va faire des streams hebdomadaires et qui en même temps va avoir son petit concept une fois par semaine un mec comme Zerator qui deux fois dans l'année va faire une Z LAN plus un Z EVENT et qui en général va, va être sur des streams plutôt normaux des mecs comme moi qui font juste des streams, des streams de, de chez eux qui vont essayer quand même de faire des bons streams ça veut pas dire Bien sûr. Pas parce qu'on est chez nous, qu'on fait des streams, qu'on qu se casse pas la tête ou qu'on fait des streams de merde et tout mais euh, je pense qu'il faut tout faut tout et c'est pas parce que euh, plutôt que de se dire oui euh, putain euh, moi j'aime bien les streams j'aime bien les streams de Amine j'aime bien les streams de Domingo et vu que j'aime bien Thomas je veux que Thomas il devienne comme Amine et Domingo je pense que si jamais si jamais j'étais comme Amine et Domingo ben il y a pas de gens qui m'aimeraient pas pour ce que je suis je vois je vois je vois parce que tu as quand même eu un événement un peu à ta manière c'était le marathon sub ce bâton ouais. ouais ouais ouais le marathon de sub donc le sub bâton où tu as battu le record de sub euh, francophone ouais. un record absolument énorme c'était monté à 55 000 c'est ça 59 59 ou 58 58, 58. <rire> Ça fait beaucoup. <rire> raconte-nous un peu ce marathon. Tu, tu nous avais dit à Popcorn que c'était quelque chose que c'était pas décidé de ouf et tout. Mais plutôt raconte-nous comment il s'est passé de l'intérieur. Je vais te dérypé. Hein. Franchement, je suis désolé. <rire> pas de souci. Mais euh, en gros, je ne sais plus pourquoi j'ai envie de faire un sabaton. Je t'avoue, je, je me dis juste ça pourrait, ça pourrait… Non, ok, c'est bon. Je streamais, je streamais à EGS. J'ai dit quand je serai au, au loco, en gros, j'aurai trop envie de stream. Je ferai un ce bâton parce que j'aurai envie, envie de stream pendant genre deux semaines. Ouais. En gros et euh... <rire> oh putain, <ils> sont <rire> et, euh... et, en gros j'arrive aux locaux et comme je t'ai dit moi je suis un mec j'aime trop streamer, j'aime trop ça, je me dis vas-y bah tu sais quoi je vais lancer un sub à c'était un petit peu un prétexte aussi pour, pour, pour streamer et en même temps euh... faire plaisir flair, flair, flair, flair, flair aux gens okay. et aussi faut se dire la vérité, faire plaisir à moi parce que ça rapporte des sous, 50, 59 000 subs ça a rapporté pas mal de sous oh, bah, oui. et ça permet, ça permet de, de, de, de garder les projets bien en place. Et euh, un jour, que je suis en stream. Je crois tu sais que mes viewers ont meilleure mémoire que moi. Normalement, ils m'arrêteront si je me trompe. Mais je crois que j'ai juste dit bah, Vas-y, tu sais quoi, je vais commencer ce battre en chez maintenant. Ou alors j'ai dit Demain, je le fais. Ou je sais pas. Mais en gros, j'ai pris les assiettes, je les ai mis. Et euh, c'est parti de ça. Et en fait, il y a eu un élan de. Je... Un élan peut-être de. Je sais pas, mais en tout cas, il y, eu... y a eu un élan. Il okay. y a eu un élan. Il <rire> <rire> y a eu un élan. Je suis trop nul ça. Mais non, frère. Mais euh, il prend son y temps, tu mets a... pas la pression. Il y a eu un élan de mes amis, en gros. Euh, donc attends, je vais tous les citer parce qu'en la fois pourquoi je ne les ai pas tous cités donc du coup. Wati, Mora, Kada, Ryze, Ainots, Arélian, Tonton Galcienne. Quasiment tous les pseudos Cito, vu dans le chat. Roy, mon... Roy Roy Cito. Roy, Roy Cito. et normalement, oh putain, ça fait peur, t'as vu quand on est beaucoup comme ça Aïe, aïe, aïe, aïe, je peux comprendre que la neuvième personne que, tu est l'oublies. Est-ce que dans le chat, ils ont, ils ont un blaze là euh, Ils disent Ryze euh, Ouais, Ryze les bons, c'est bon, c'est Fake, bon euh, Mora. Fake, ouais. évidemment, évidemment, fake. Euh, grosso modo, Lili t'es passé aussi, Moustouf, je Bon, voilà, tout le monde. Voilà. Et, euh, et en gros, ce qui se passe, c'est que du coup, ben, eux, vu que, vu que je suis en ce bâton et que moi, bah, j'ai beau être en ce bâton, je voulais pas faire un ce bâton où je dors pendant, je dors pendant 10 heures et après oui. je me pète, tu vois. Oui, chier, ouais. ouais. Du coup, euh, ben, eux, ils viennent et en fait, eux, ils ont stream pendant la journée. Moi je, moi, je venais, j'arrivais peut-être vers, vers 18 heures, je restais en stream jusqu'à 6-7 heures du matin. Et en gros, eux, pendant ce temps, genre vraiment, mais quand je te dis full confiance, je sais même pas ce qu'ils faisaient, ils, ils, ils étaient là, ils faisaient des streams, des streams de fou, ils ont fait des concepts, ils ont fait des petites émissions. Des fois ils jouaient juste à Valorant, des fois ils jouaient juste à LOL et tout. Ah, ouais, ils animaient. Mais en vrai, genre euh, des petites pépites que, au final je connaissais à travers mes streams à moi et je connaissais pas quand vraiment on pouvait leur donner. Des... Genre, genre, genre là, je leur ai donné une carte blanche, faites ce que vous voulez et ils l'ont fait, ils l'ont fait bien et ça m'a trop fait plaisir en fait. Et il y, y a eu ces. Je te dis la vérité, je de t'interrompre, mais c'est vraiment eux qui ont solo carré le pas En vrai, ce n'est pas JL Tommy qui a battu le record de sub, c'est vraiment toute l'équipe de JL Tommy qui a battu le record de sub. Parce que sinon, moi tout seul, j'aurais jamais fait. Il y a eu des temps forts à un moment dans ce bâton, des moments en particulier que tu gardes pour X ou Y Genre là, c'était un moment putain drôle, là, c'était un moment émouvant, voilà là, on a pété le record. Ouah là, un moment, il y a eu quelqu'un qui a offert 1000 subs, je dis une bêtise. Le moment du record qui était détenu par Amine, qu'on a battu, je sais plus, je crois que c'était combien, je crois que c'était peut-être 46 000 qu'il avait fait pendant le 11 All-Star. Normalement, chat, ils vont dire le bon chiffre. Ils sont bons sur les chiffres, il a pas de souci. Mais le moment du record et le moment de la fin de ce bâton où j'étais. En fait, j'étais content, mais j'étais triste parce que ça faisait tellement longtemps que j'avais pas appuyé sur cut. Je crois que ça avait duré 2-3 semaines. Ouais. Quand j'ai appuyé sur arrêter le stream, ça m'a fait bizarre. Genre, j'étais là, vide. En fait, en plus, mon setup là, vu que mon bureau il est pas encore terminé, c'était combien le record de ça ils t'ont 41. 41. Et en gros, là, je stream dans le salon parce que mon, mon, mon bureau il est pas fini. Donc, du coup, quand tu venais que tu allais dans le salon, dans les locaux, eh ben, tu participais au ce bâton malgré toi. Et là, le, le stream il était, il, était, il était coupé. Ça veut dire que là, on pouvait. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé hors live. Genre là, on pouvait se parler hors live, on pouvait dire ce qu'on voulait. Si on voulait te critiquer, on pouvait te critiquer. Bien sûr, bien sûr, et ça faisait bizarre, on était tous là, on était un peu stunned dans le salon comme ça. On se disait, ah ouais, là, ça y est, c'est fini. Hein. C'est bon, on peut libérer la, la oui. parole, là, ça, ça a coupé le live. Et, et, et il faut savoir que de base, euh, il n'allait pas se terminer. Parce que moi, je suis parti, euh, parti, parti au Brésil, si je dis pas de bêtises. Oui. Moi, je suis au Brésil, donc du coup, j'ai dû le terminer. Mais sinon, il ne serait pas terminé. Je, je ne sais pas, Dieu seul sait à quel point on serait monté en, se en, en termes de sub. T'as fait quoi, au Brésil euh, J'avais fait les... Euh, J'étais invité par Riot pour commenter les VCT euh, Sao Paulo. Ok, énervé. Et du coup, il fallait, il fallait, il fallait que je code ce stream, mais sinon, c'était parti encore pour, euh, pour je ne sais combien de jours. Et c'est quelque chose, c'est une expérience que tu aimerais bien renouveler Tu es genre une fois par an une connerie comme ça J'ai dit que j'allais le refaire, parce que quoi qu'il arrive, c'était vraiment une très bonne expérience. Même si jamais, ce n'est pas forcément ce bâton, mais juste de laisser ces streams animés, je trouve ça vraiment cool. Et... Euh, ça permet aussi de mettre en avant euh, des gens qui viennent sur mes streams, qui viennent co mes streams, et les viewers qui ne vont pas forcément aller sur leur live parce qu'ils les connaissent qu'à travers moi. Et le fait de les voir tout seuls, par exemple pendant l'après-midi, pendant le matin, pendant le début de soirée ou quoi, ils vont se dire « Ah, mais ce mec, c'est un bon streamer. Bah, Vas-y, je, je vais aller sur sa chaîne. Je vais vraiment euh, m'investir et, euh, et, et je vais le découvrir. » En parlant un petit peu de streamer, euh, forcément, là, on est dans, dans le présent. On a parlé ouais. beaucoup du passé, du présent. On va parler un peu plus du futur. Comment tu vois le futur à l'heure actuelle pour… JL Tommy, genre pour toi-même, c'est-à-dire. Genre, tu. Est-ce que tu as des envies Est-ce qu'il y a des choses T'sais, En dehors du classique, genre je veux me diversifier, je veux machin et tout, genre, est-ce que tu te vois continuer de streamer longtemps Est-ce que c'est quelque chose qui t'anime toujours Est-ce que tu te sens encore de porter les projets comme tu le fais à l'heure actuelle Est-ce que tu veux à un moment peut-être lâcher un peu du laisse C'est quoi un petit peu, genre, ta vision du futur je, je, comme, comme je t'ai dit, là, je suis vraiment pas dans une problématique où, euh, où j'ai du mal à streamer et tout. Moi, je suis vraiment un mec qui aime stream. Euh, non, je pense que euh, je, je, vais, je vais continuer à stream. Je te dis la vérité, c'est vraiment un truc que je vais continuer. Euh, Putain, euh, com com comment je me vois, je sais pas. Ouais, en plus. T'as pas de vision à 6 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans. Je, je c'est un de mes défauts et je pense que c'est aussi une de mes qualités, c'est que vraiment je suis... Euh, en fait, j'avance un jour après l'autre. D'accord. Tu vois ce que je veux dire ouais, ouais, bien Alors sûr. Je, suis vraiment, je suis vraiment un jour après l'autre. Euh, Peut-être des fois une semaine après l'autre, mais c'est grand max. Je vois Ça va bien plus loin. <rire> ouais, je... En fait, j'aime bien juste vivre et je pense que j'ai de, de la chance de faire le, de faire le boulot que j'ai, j'ai de la chance d'avoir la commune que j'ai, j'ai de la chance d'avoir l'entourage que j'ai. Et euh, j'ai pas envie de commencer à, à voir... En fait, quand, quand je regarde dans un an, c'est flou. Okay. Et si c'est flou, j'aime pas. pas envie ouais, de... Je vois ce que tu veux dire. Je sais que demain, mes amis seront encore là. Dans... Donc j'ai envie juste de continuer, à, de continuer à vivre un petit peu comme ça. Et euh... C'est tout en fait toi, pour te donner un, un peu un exemple et sans faire le mec genre je me prends un exemple tu vois ouais. genre moi par exemple je sais que ma saison elle finit le 20 juin je vais en vacances oui. la saison prochaine ça reprend début septembre sur cette saison là j'aimerais bien m'ouvrir un peu plus de ce ouais. type d'invité. sur YouTube en ce moment ça marche bien j'aimerais aussi pouvoir tenter telle et telle chose ouais. tu vois ouais, d'avoir un ouais, peu une, une vision pas à deux ans tu vois mais pour oui. moi OK vas-y tu vois machin c'est un peu ça tu vois, que que ce que je te demande c'est un petit truc que en vrai même mais, mais, mais, en fait je peux me le, je peux me permettre de vivre comme ça parce que mes viewers ils sont habitués ça veut dire, la plupart des vacances par exemple, que j'ai pris quand je suis parti en voyage ou quoi, la plupart du temps l'organisation s'est fait en stream. Genre on est en stream, la dernière fois on parlait de Los Angeles, on était en stream on s'est dit putain mais en vrai on joue tout le temps j'étais RP on joue à Los Santos, on est jamais à Los Angeles. Ouais. Oh, avec la GLA où j'ai appelé tout le monde, j'ai dit les gars on va à Los, Los, Los, Los Angeles, dans deux semaines on va à Los Angeles, on est parti tu vois. Et je pense que le métier qu'on fait il nous permet d'avoir ces libertés là, et je veux les exploiter à la mort. <rire> je veux Tu vois là ces libertés que j'avais pas, pendant euh, bah, quand, quand j'étais en cours, quand je taffais, quand... Quand, quand j'étais pas dans, dans, dans, dans ce milieu-là, c'était des libertés que j'avais pas. Et je pense que c'est des libertés que je veux pouvoir garder, de me dire, voilà, bah, je vais... Euh, je vais euh, ça ne veut pas dire que mon me projette pas en trois ans, ça ne veut pas dire que je jette mon argent par les fenêtres et que, que je n'investis ouais, pas... Ah, bien sûr, bien sûr, Genre vraiment, on parle en termes de contenu. Moi, c'est ce que j'ai. Mais je, je sais que demain, si jamais j'allume mon stream, bon là, ils vont m'en vouloir parce que là, ça fait... La semaine dernière, je n'ai pas beaucoup stream ouais, euh, là, ouais. cette semaine Mais par exemple, si jamais, dans une période normale, si jamais je dis, ouais, euh, là, les gars, je vais partir dix jours, je vais partir, je ne sais pas, moi... Euh, en... En Algérie ou euh, au Brésil ou euh, en Argentine, peu importe, eh ben, ils, savent, ils savent comment je suis, ils ne vont pas m'en vouloir. Parce que c est, voilà, ils, toi, ils savent qu'au mois de juin. Ils connaissent la, le larron. La, au mois de juin, c'est terminé, personne ne doit t'appeler. <rire> Moi, ils savent que, ils peuvent m'appeler tous les jours. Par contre, cousin, il y aura un moment où je vais péter un câble et je ne vais pas m'empêcher de me dire là, il faut que je prenne des vacances. Et là, tu les prends. Voilà, parce que, ok, je stream, je stream 10 heures par jour, ok, je stream 6 jours sur 7, voire 7 des fois, des fois 7 sur 7. Par contre, il y a des moments où je vais péter. Et je vais pas me forcer, il faut que, il faut que je prenne des jours de vacances avec mes amis et que je me régale. Je vois le bail. Je prends un petit mot pour le dire parce que je suis mort derrière. On a vraiment une discussion, on parle de tout et tout, c'est trop cool. Et il y a des mecs dans le chat, genre ils se font la guerre. Pourquoi mais je sais même pas. Donc, du coup, je vois arrêter les frères. Hein, bah, ta, ta, ta, ta. Et tu sais, nous, nous, on est déconnectés, on vit un truc. <rires> et ils se font la guerre. Arrêtez de Elle, faire la guerre. Les frères, le chat, tout va bien, tout roule. Oh, non non, tout... je voulais pas qu'il y, oh, qu y ait une guerre je ça, dans ton, ton chat. Ouais, les couilles. Vraiment, oh, je m'en ouais, fous. Mais bon. Et surtout, ça me fume de rire parce que, tu sais, moi, je garde un petit œil comme ça au cas où il y a une remarque ou un truc pertinent, tu vois. Et donc, du coup, à des moments, je tourne la tête Ça fait longtemps qu'ils font la guerre là Non, même pas. En fait, maintenant Non, même pas. Ils ont été tranquilles, ce chat. Cette émission, je te le dis, je l'ai vue. Je vois pas le chat, moi, les gars. Mais c'est juste il y a 3 minutes la joie, ils sont là. Oh, les gars, arrêtez vous foutez la route et tout qu'est-ce qu'il <rire> <On rire> qu qu se monte le chou, même pas à partir de ce qu'on dit. C'est entre eux. <rire> entre <et> eux, ouais. <rire> Les gars, tranquille, tout va bien. Détente, pas de ceci. Détente. L'émission se passe bien et on, on, on continue un peu comme ça. Euh, moi, j'ai une question également. Ça, c'est un truc un peu plus euh, d'actualité. Tu penses quoi de l'arrivée d'un acteur euh, sur la scène, comme par exemple, comme Kick Tu vois Genre qui sait, qui vient d'où on sait, tu vois, etc. Mais qui offre euh, genre, des conditions euh, plus avantageuses pour les streamers. Après que ça tienne ou pas, c'est une autre question. Mais qui fait un peu contrepoids à Twitch et tout. Tu penses que, genre, euh, c'est important qu'il y ait un acteur comme ça Ou alors est-ce que tu t'en fous un peu, peu... J'ai l'impression que pour l'instant, ça sert à rien. Parce que Twitch s'en fout. Je pense que si. Je leur... En fait, j'aimerais bien que Kik se développe ouais. pour que Twitch se remue un petit peu le cul. D'accord. Je pense que j'irai jamais sur Kik. Ouais. À moins que je sois ban Twitch. Ouais. <rire> mais c'est un petit peu, voilà, c'est un, les, les, les... un petit peu la règle. Mais. Euh... T'as déjà été ban J'ai déjà été ban, ouais. Combien de temps J'ai déjà été ban deux fois, j'ai été ban une semaine et un mois. <rire> un mois Ouais, un mois. Un mois, un mois. Et euh... Mais non, mais je pense que Kik, c'est bien parce que. Euh... Si... La concurrence est toujours bonne. D'accord. Mais quand je te dis qui que c'est bien, c'est qui que c'est bien pour nous, hein. pas qui qu en lui-même, parce que c'est pareil, comme on a dit, on sait d'où ça vient, on sait euh, on sait comment comment l'argent il arrive et tout. Mais si jamais, euh, je sais pas, moi imagine, il y a une vraie rébellion, frérot, et tout, ils commencent à dire bon ben bah, ok, on va on va un petit peu plus écouter les créateurs, on va être, on va essayer un petit peu plus répartir euh, et donner euh, donner du, du poids à leurs projets et les aider un petit peu plus et tout. Ben bah, franchement, ça pourrait être une bonne chose. En tant que créateur sur Twitch, tu as des contacts avec Twitch ou genre Ouais, moi je parle avec euh, bah, je parle avec Isabelle, je sais pas si tu la connais. Oui moi je parle avec Isabelle. en général quand j'ai besoin quand j'ai besoin je passe par elle elle est trop gentille elle mettre du mieux qu'elle peut mais après forcément il y a des il y a des gens qui sont au-dessus d'elle qui vont la bloquer bien sûr il y a, la... il y a les US quoi ouais voilà <rire> par exemple la TwitchCon là on est on est invité à la TwitchCon désolé ça fait le mec qui... ça fait le mec qui râle mais genre on est invité j'ai le droit que je peux je peux ramener qu'un plus un c'est pas dingo pour le festival normalement tu viens tu ramènes tes... T as... T as tes plus gros créateurs qui viennent qui viennent, qui veulent venir à la TwitchCon qui te demandent un plus deux un plus trois bah non c'est pas possible pourquoi parce que les US ils veulent pas parce que on sait même pas pourquoi en fait. Il y a trop de trucs qui sont. Euh... Avec le passe à 75 balles le jour. Oui, euh... bah oui en plus, c'est ça. C le, prix, le, prix, le prix, il est terrible. Genre, est... Donc, c'est pour ça. Moi, je pense, que, je pense que toute concurrence, elle est bonne. Et je pense qu'il y une concurrence à Twitch, comme à l'époque, il y a eu avec Mixer. Ou comme. Euh, un petit peu, une petite rêve d'ancien, mais comme euh, Apex a eu avec Fortnite. Oui. Tu vois Oui. Ça, je pense que c'est des bons. Euh, est des bons euh, est... La concurrence, c'est bien. Ouais, pour éviter euh, le, le monopole de Twitch. Exactement. Ouais. qu'ils puissent faire ce qu'ils veulent, quoi. Ouais. Il leur faut quelqu'un qui leur mette un petit peu des. Il leur fasse un petit peu peur au moins. Pas un petit peu peur. Faut pas qu'il qu qu soit trop gros non plus parce que moi, j'aime bien Twitch. Ouais. Vraiment, ouais, j'aime ouais, bien. Ça Mais euh, s'il a, a un petit peu la pression, ça, ça peut être une bonne chose. Tu que seras tu à Twitch ben, Je sais pas. Tu hésites je, je, je sais pas. Je pense que j'y serai. Je, sais, je, suis, je pense... À 70% qui serait. Genre si les gens ont envie de te rencontrer et tout, ils pourraient te rencontrer là-bas, si tu vas... Je veux pas qu'il. Si jamais quelqu'un veut me rencontrer, il faut pas qu'il essaie de me rencontrer là-bas. Vu le prix du billet, franchement, ça me fait mal au cul. De payer 75 euros pour faire une Bah Oui, franchement, frérot... Ça risque d'être ça. Bah oui, je sais, mais au moins... Si jamais quelqu'un, il vient à TwitchCon, j'espère qu'il ne vient pas que pour moi, quoi. Ok. Il faut qu'il vienne pour voir les activités, pour voir d'autres streamers, pour voir d'autres créateurs, pour voir d'autres stands, Des je sais pas, mais ne vient pas que pour moi, frérot. Si jamais tu viens que pour moi. c'est vain. je sais pas du tout ce qu'il y a avec les TwitchCon. Moi, j'ai jamais fait. J'avais fait la TwitchCon de Amsterdam raconte. Et euh, on est sur Twitch là, en fait c'est ça le problème. <rire> mais alors ils vont pas nous vannes parce qu'on ah dit non, que... Mais est, a, franchement c'est une petite Paris Games Week quoi. Okay. En tout cas Amsterdam c'est une petite Paris Games Week, c'est sympa. C'est sympa, mais euh, si, on, si on reste sur le prix des billets, non, c'est pas worse. Ok. Après c'est peut-être pour ça que Twitch y mette pas beaucoup <rire> C'est dans la boîte. <rire> mais non mais J'aime bien dire ce que je pense, mais c'est vrai que voilà, j'avais fait à Amsterdam et tout. En plus, Amsterdam c'était bien parce que du coup, genre, je pouvais naviguer tranquille, personne ne me reconnaissait tout. Et euh, après, peut-être c'était plus petit qu'à Paris, je sais pas. Mais en tout cas, c'était un petit truc, une petite paris enfin, que... non, ça veut dire qu'il y a des choses à améliorer. Tu veux y aller et... toi Pouf, Je suis pas les dates. Ils t'ont invité Aïe. <rire> j'ai pas regardé mes mails. <rire> ça doit être ça. <rire> non, mais déjà, déjà je trouve non, ça. Plus sérieusement, j'ai même pas fait attention. Pour je trouve faire. ça bizarre qu'ils aient pas invité tout le monde. Tu me dis, je suis délu, mais au moins, euh... mais tu sais qu'en vrai, moi, les trucs comme ça de long euh, où il y, y a beaucoup de monde et tout ça, machin, ça m'a fait plaisir de refaire PGW cette année ouais. quand même, ça m'a fait plaisir. Ouais, moi aussi. Vous. Je vais pas je vais pas cracher dans la soupe, tu vois, mais les trucs comme ça, de giga grand, je suis pas hyper à l'aise. c'est Nous, on n'est pas à l'aise, mais tu es un petit créateur, tu es, pas... es partenaire Twitch et on t'invite à la TwitchCon, tu es trop heureux. Tu vois ce que je veux dire Ça veut dire qu'en gros, notre malheur à nous, on va dire le top 30 Twitch parce qu'on va s'en tirer un petit peu à l'étroit. Moi je pense qu'il vaut pas sur les ouais, les, les 3, le 340 ouais bon voilà, le reste, en fait, ça pourrait ouais, ouais. ça pourrait apporter d'autres. autres. Ah, c'est en fait. une remarque intéressante ça. Et en vrai je trouve ça dommage déjà le genre de de faire payer les créateurs, tu les ils vont payer de plein tarif parce que moi je pense qu'ils allaient avoir une réduction ou un truc comme ça et même pas. Mm -hmm. Bah écoute, on verra on verra, on verra bien, on verra bien ce que ça va donner. Ouais. Peut-être qu'ils ont entendu les premières critiques. Si sur, jamais, ce si ce jamais. Sorti, hein. ah, ouais. Et peut-être euh, si you » à la TwitchCon, je crois c'est en juillet, si je dis pas de bêtises mais j'ai pas les dates exactes. Ah, je sais pas. Bon, et ben bah, on verra. Bah écoute, mon frérot, on arrive à la fin. Masterclass. Tranquille. <rire> ça va, tu te sens mieux Franchement, ça va. Ça y est, t'as eu ton émission. J'ai eu des tics de langage ou pas Pas du tout. Okay, let's go. Pas du tout. Je, je sais pas combien il y a eu de tu vois. Ça va faire ouais, une je pense somme, Il y en a, euh... y en a eu. Ouais. En fait, il y en a eu, mais si c'est des tu vois normaux qui sortent ouais. comme ça, ça, ça va, c'est oh, ok. Calme, ok, oh, calme, De toute façon, il y aura le top commentaire pour venir un petit peu euh, <rire> faire le point. <rire> j'ai hâte de fois. voir. Après, ah, en fait, j'ai hâte pas, de inquiète voir. Ne t'inquiète pas, il y aura, y aura ça. Euh, je il vois, je vois y a des fréaux déjà. Les gars, ça fait une heure et demie et tout. Il est vrai que la semaine dernière, on a fait 2h40 avec Samir. Oui, mais lui. Samir il a 40 ans, il fréro, enfin, j'ai pas le vécu de Samir Nassri voilà, les gars, ça, vous voulez que je vous raconte pas, euh, <rire> on peut reparler très ra bien raconté si tu veux, mais bon, en <rire> <non. rire> tout cas une heure et demie, une heure et demie c'est déjà très bien, on a pu parler un petit peu de tout, ça, on a pu faire le point de, de demander en tout cas sur des merci pour l'invitation, moi j'ai passé un bon moment avec toi mon frérot, grand plaisir, avec et vous, franchement c'était cool, et j'espère que les viewers également vous avez kiffé, euh, les gars de la communauté JL et tout, j'espère que ça vous a plu, pour ceux qui sont arrivés sur la fin et tout, je vous connais comme d'habitude, ça sera disponible demain à midi sur ma chaîne YouTube, ça sort, et ça sort tout time codé, tout propre, c'est fait par Hugo. Pour ceux qui sont le plus pressés, il y a les rediff Twitch qui seront là euh, également ce soir. Et puis je te laisse le mot de la fin. En plus, j'ai pas fait le chien parce que dans la dernière fois, j'étais venu, j'avais raconté des trucs que mes viewers connaissaient déjà. Là, je sais qu'ils ont eu deux, trois de petites exclus, des trucs qu'ils savaient pas. Donc vous pouvez pas chialer. Une heure et demie, certes, vous croyez quoi On oh, va pas rester pendant 4 heures. <rire> non, mais on est bien. Donc Ça a l'air de la revoir plus en plus dans le chat, donc ça fait super plaisir. Zach, Olive c'est terminé pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission et je vous souhaite une bonne fin Au de soirée. Au revoir, les amis. Ciao, ciao tout le monde